Je vais maintenant passer la parole à Pierre Grandchamp. Nous allons nous croiser dans le respect des mesures sanitaires et des contraintes pour qu'il accueille Jean-François Noubel. Merci. Merci Georges, merci pour ta présentation, merci pour ton accueil. Je fais comme toi Georges, je respecte le protocole sanitaire et j'ai la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-François Noubel. On le pose où Non, on le met pas dans le. On le met là. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai présenté Jean-François Noubel, c'est déjà, déjà une aventure ou un programme. Tu es aventurier, tu enseignes les arts martiaux, tu es scient scientiste, tu te définis sur ton site internet comme un terrien open source, chercheur en intelligence collective, tu as été cofondateur d'AOL France, comme quoi nul n'est parfait, euh, et tu as encore d'innombrables cordes à, à ton arc. Bien sûr, tu es spécialiste en société holomidal, tu nous expliqueras ce que c'est, c'est assez... C'est assez confus, on verra, bien, on verra bien ce que tu vas nous en dire. Euh, ce soir, on parlera de, de nombreux sujets. On passera une très bonne soirée ensemble, j'en suis certain. On va parler d'argent, de monnaie, on verra la différence entre l'un et l'autre. On va parler de société, de civilisation, du rôle de l'homme et bien sûr de la femme. Et on va, on va euh, diviser, donc un petit préalable, on va diviser cette soirée en trois parties. Trois parties de 15 minutes, plus 15 minutes, Jean-François. Comme tu es chercheur en intelligence collective, et c'est le qualificatif qu'on utilisera pour ce soir, un chercheur s'appuie sur des faits scientifiques. Donc première partie, 15 minutes, mesdames et messieurs, approche scientifique, tu nous décriras ce que tu as compris, ce que tu lis du monde aujourd'hui. À l'issue des 15 minutes, vous pouvez poser euh, des questions euh, dans les commentaires sur la chaîne YouTube du CIP. Et l'équipe présente ici du DCF, Pascal et Daniel Lopez, Pascal Petit Daniel Lopez, nous relayerons les questions sur le smartphone et je pourrai poser les questions à Jean-François. Première partie, approche scientifique, quels sont les faits Deuxième partie, eh bien, extrapolation des faits, qu'est-ce que toi en tant que chercheur tu en déduis, qu'est-ce que tu en penses 15 minutes, même principe, 15 minutes de questions, posez vos commentaires et vos questions sur la chaîne YouTube je ne sais pas si l'adresse est mise quelque part, si vous l'avez, je suppose que oui. Et troisième partie, bah, une fois qu'on a fait de la recherche, une fois qu'on a extrapolé, eh bien, qu'est-ce que nous autres pauvres citoyens, humbles ou modestes citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire et quelle implication ça peut avoir dans notre société, dans notre réflexion Je précise une chose. On a, on, a, on a longuement travaillé sur cette présentation. Jean-François, tu n'es pas un donneur de leçons. Tu n'es pas là pour nous expliquer ce qu'il en est, tu es là pour susciter et éveiller notre curiosité, et notre imagination et nous faire poser de bonnes questions. Je finis avant de te passer la parole, Jean-François. C'est une soirée de bonnes nouvelles. Tu as une phrase qui m'a bien, bien plu. Tu dis, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc c'est une soirée de bonnes nouvelles, tu vas nous montrer, tu vas essayer de nous montrer, on va discuter ensemble sur ce que c'est que cet arbre qui pousse. Jean-François, première partie, top départ L'approche scientifique, que sont les faits Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective Tu te décris comme étant un chercheur en intelligence collective, ça veut dire quoi Alors, l'intelligence collective, ça fait partie d'une nouvelle discipline de recherche qui vise à comprendre comment les systèmes vivants fonctionnent, humains ou non humains. Ils ont des choses en commun. Par exemple, il y a peut être des choses en commun entre une fourmilière, un vol d'oiseau, un banc de poissons, et puis certaines façons aussi que l'humain a de s'organiser. Donc ça, essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes vivants et pourquoi, lorsque l'on a deux individus ou des centaines ou des millions, qu'il s'agisse de bactéries, qu'il s'agisse d'êtres humains, qu'il s'agisse d'oiseaux ou de fourmis, pourquoi, sous certaines conditions, on a quelque chose qui fait corps plus ou moins, ça ne marche pas forcément bien. On peut avoir 100 personnes dans un wagon de train, par exemple, ou un wagon de métro. Il y a 100 personnes, tout simplement, qui, qui font un trajet. Mais imaginons que quelqu'un s'évanouisse, par exemple. Eh bien là, il va se passer quelque chose. On va se coordonner, peut-être, pour s'occuper de cette personne. Les gens vont prendre des rôles diffé différents. Et là, peut-être, une forme d'intelligence collective va se manifester. Donc, l'intelligence collective, ça relève à la fois d'une propriété du vivant social... Il n'y a pas de vie sans intelligence collective et en même temps, ça a évolué ces dernières années vers une discipline de recherche. Et je pense qu'elle arrive un petit peu à point nommé parce que nous, les humains, venons d'inventer un truc qui s'appelle Internet. Cool. cool, super cool. Voilà. Et qui fait qu'on commence à observer des collectifs, donc des humains en petit, en petit nombre ou en très grand nombre, qui s'assemblent dans des formes qu'on n'a encore jamais vraiment vues auparavant alors qui s'assemblent pour partager des photos de chatons, pour du sexe ou pour de la philosophie, de l'évolution spirituelle, les questions, les grandes questions sociétales comme l'énergie, l'éducation, la santé, les transports, etc. On voit bien que d'un côté, il y a un traitement, on va dire un peu à l'ancienne, des entreprises, des états-nations, etc., qui essayent d'apporter des réponses et qui fonctionnent suivant une certaine logique, on pourra en parler. Et puis à côté, on voit l'émergence d'une intelligence collective certainement plus distribuée, moins locale, et qui s'approprie aussi ces mêmes questions, beaucoup plus par de la citoyenneté qui semble s'auto-organiser, peut-être parfois aussi en réaction euh, d'impuissance face aux institutions classiques. Et on voit apparaître effectivement des collectifs qu'on n'a jamais vus, également une innovation différente peut-être, et donc on va pouvoir parler un petit peu de, de tout ça. Donc voilà un petit peu ce, concernant l'intelligence collective en tant que discipline de recherche. Ça, ça nous amène forcément aussi à aborder les questions pas que de l'intelligence, mais de la conscience aussi. Parce que la façon dont nous nous agençons, la façon dont nous faisons société, nous les humains, va aussi très largement déterminer le rapport que nous avons à nous-mêmes. Suivant que je vis dans une société peut-être, par exemple, de peuple premier, une société tribale donc plus ancienne, ou dans les grandes civilisations telles qu'on les connaît depuis l'invention de l'écriture, ou à l'ère d'Internet, j'ai peut-être pas du tout le même rapport à la vie, au monde, à moi-même, aux autres, etc. Donc on va pouvoir éventuellement aborder ces questions. Mais voilà pour les, les bases scientifiques. Ça, donc, c'est l'intelligence collective. Donc tu nous as écrit effectivement Internet. On voit bien et tu as basculé. Tu as fait 2000 ans d'histoire et tu es arrivé aux sociétés tribales qui s'organisent assez rapidement avec un chef de village, de tribu qui prend un rôle différent des autres et puis et puis les cités arrivent et puis la société soit construite. C'est une société que tu as écrite comme étant une société pyramidale. Alors euh, pourquoi? C'est le thème de la soirée. On va passer de, du pyramidal à l'holomidal. Comment cette, cette société s'est construite? Quels sont ses attributs? Qu'est ce que ça a comme conséquence et qu'est ce qu'on peut en tirer comme fait? Alors oui, déjà, je crois que ça, ça va nous aider de faire un petit peu d'histoire. On ne va pas y passer trois heures, mais au moins comprendre les trois grandes formes d'intelligence collective dont nous venons, nous les humains. Et ça commence effectivement par celle qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Pourquoi Un petit peu d'anthropomorphisme, parce que nous venons de là, ça constitue nos origines. En fait, il s'agit du petit groupe, donc le clan, la tribu, le village, un, un petit comité de gens, un petit groupe de gens qui vont de quelques-uns à quelques dizaines, peut-être parfois quelques centaines. On ne peut pas mettre une limite... Euh, très défini, mais en tout cas le petit groupe où finalement l'oralité permet de fonctionner, ça suffit pour s'auto-organiser, pour fonctionner ensemble, avec évidemment des codes sociaux qui existent, des règles souvent des gens qui vont prôdre, prendre un rôle de leadership sur certaines choses, il y a souvent effectivement un chef ou une chef de village, ça dépend des, si on a des sociétés patriarcales ou matriarcales mais voilà, le petit groupe l'intelligence collective originelle que nous connaissons très bien aujourd'hui, toujours et ça n'a pas stoppé nous le connaissons dans la famille, nous le connaissons dans une équipe de sport, nous le connaissons lorsqu'on travaille aussi ensemble entre collègues, lorsqu'on se réunit dans une salle de réunion. On le connaît en conseil des ministres aussi ou dans un codir, un petit groupe de gens qui se réunissent dans un espace sensoriel où ils se perçoivent les uns les autres et où l'oralité va prédominer. Voilà pour cette intelligence collective originelle. Elle va bien cette intelligence, ça fonctionne bien, le cul de foot on joue au foot, dans le comex, on décide, dans la famille, bon, ça se passe pas trop mal. Enfin, on est de purs produits de, ces, de cette intelligence, non Où est le problème Alors, ça se passe tellement bien que, justement, nous avons une biologie, un corps, un cerveau, une structure optimisée pour ça. D'ailleurs, quand on parle d'une petite organisation ou d'une petite entreprise, on parle d'une entreprise à taille humaine. À taille humaine, exactement. Donc, euh, effectivement, on adore ça et on fonctionne mieux comme ça. Raison d'ailleurs pour laquelle... On prend parfois des avions ou des trains pour traverser le monde et se rendre à un lieu en intelligence collective originelle. Sauf qu'il y a quand même deux limites à ça. La première, ça marche avec un petit nombre de personnes. Lorsque ce nombre devient trop grand, eh l'humain fait pendant très longtemps ce que la nature ou les autres êtres ont fait. Quand le clan devient trop grand, il se divise, il essaie, et ça va créer d'autres clans un petit peu partout. Donc, limite en nombre et puis limite en distance. Ça veut dire qu'on doit bien fonctionner ensemble, en présentiel les uns les autres. Alors ça a très bien fonctionné pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, jusqu'à un moment où finalement l'humanité a probablement rencontré sa première grande crise d'humanité. Alors dans des échelles certes différentes de ce qu'on de, de qu connaît aujourd'hui, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Imaginez, l'humain a inventé, a fait le passage de, des chasseurs-cueilleurs, donc de l'horticulture à l'agriculture, il se sédentarise. Il fait pousser sa nourriture, il contrôle sa nourriture, il élève aussi des animaux. Et là, il y a littéralement une explosion démographique et plus encore une explosion de complexité sociale. Il y a plus en plus d'humains rassemblés sur des lieux qui commencent à faire des cités ou des proto-cités. Et là, on arrive à ce qu'on appelle un seuil de complexité critique. Ça veut dire que telle qu'elle existe, notamment avec l'oralité ça ne peut plus bien marcher. On atteint des limites, ça stagne, ça s'effondre, ça reprend, mais ça n'évolue plus. Alors, ben, il se passe quoi dans ces cas-là Et la nature le montre depuis la nuit des temps, ça peut effectivement s'effondrer, ou ça peut à des moments se upgrader, on va dire, passer à un niveau de complexité sociale supérieure, ce qui a eu lieu pour l'humain. Il a inventé un truc absolument incroyable qui s'appelle... L'écriture L'écriture. Déjà. Voilà. Mon Dieu, que ça passe vite. Ça passe vite, hein. Et donc, nous revenons effectivement à quelques milliers d'années en arrière, 4000, 5000 ans, ça dépend comment on voit les choses, mais le moment où des civilisations commencent à coucher du symbole abstrait sur un support, peu importe lequel, de la pierre, de la glaise, peu importe, et représenter donc des choses qu'on va appeler des contrats, des constitutions, des mots d'amour, des tags, euh, du comptage, évidemment, la comptabilité vient avec ça aussi. Également aussi les monnaies pour commencer à représenter des dettes. En fait, hein, si j'ai une dette, je peux la transporter. Ça représente une monnaie. Donc, on voit apparaître à des époques différentes le passage de l'intelligence collective originelle à l'intelligence collective pyramidale. Qui constitue encore aujourd'hui les civilisations humaines majoritaires. Tu veux dire, Jean-François, qu'on n'a pas évolué depuis la mention de l'écriture. On reste toujours dans un même système. On a quitté le tribal. On a inventé l'écriture, puis après l'imprimerie et enfin Internet, mais tout ça n'a rien changé. Au fond, on est encore dans du pyramidal. Donc euh, l'écriture, c'est quoi? C'est moins 5000 ans à peu près. Oui, à peu près, notamment ces fameuses écritures cunéiformes que l'on croit en tout cas aujourd'hui en l'état des recherches comme les plus anciennes formes d'écriture que l'on connaisse. Après, il y a peut être des choses plus complexes que j'ignore. Je n'ai pas une spécialité là dedans. Mais en tout cas, oui, les fondamentaux de l'intelligence collective pyramidale demeurent les mêmes. On a... Des, déjà une concentration du pouvoir. Ça veut dire donc quelques personnes, élues, autoproclamées, venues là par le talent, par la ruse, par les urnes, peu importe. Quelques personnes qui prennent les décisions. Chaîne de commandement. Évidemment, une fois qu'on a pris des décisions, il faut que ça s'applique dans des chaînes de commandement. Mmh. Division du travail. Et puis, des monnaies. Et même des monnaies particulières, on pourra peut-être en parler plus tard, ce qu'on appelle des monnaies rares. Autrement dit, ce qu'on appelle l'argent. Rares parce que il y a une condensation monétaire ou une concentration monétaire qui se fait dans les mains de quelques-uns qui corrèle la concentration du pouvoir. Là où il y a concentration de l'argent, il y a concentration du pouvoir. Alors ça, Jean-François, c'est très intéressant. Donc tu dis, si j'ai bien compris, on est dans une société pyramidale qui concentre euh, le pouvoir. Donc peu de gens qui arrivent par les urnes, la tricherie, la ruse, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. Et, euh, et ce système est associé à une monnaie qu'on appelle l'argent, qui fonctionne de la même manière, c'est ça qui est pyramidale, elle s'évapore au sommet. Euh, pourtant, l'argent, c'est une, une énergie neutre. Elle est là. Bon, ben tu en veux, en prends, tu en prends. Pourquoi l'argent est-il l'outil de, des sociétés pyramidales L'argent monnaie rare. Après, tu nous expliqueras. Y a-t-il d'autres monnaies que les monnaies rares Ce que j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien me procurer. Alors, oui. On parle donc de l'argent comme une monnaie rare. Déjà, ça nous dit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres formes de monnaie que l'on peut créer ou qui existent dont nous n'avons pas l'habitude. Mais je vais me concentrer sur l'argent et en quoi cela représente effectivement une des signatures de l'intelligence collective pyramidale. Pourquoi la rareté de la monnaie qu'on appelle argent constitue cette signature-là on ne va pas faire des maths, on va se rappeler quelque chose de très simple. Les moments où nous avons joué, où nous jouons encore au jeu de Monopoly. Oui, oui. Voilà. on avait tous joué à Monopoly. Et on connaît tous les règles. Voilà. On s'est tous fait plumer une fois et parfois, avec un peu de chance, nous avons gagné. Et qu'est-ce qui s'est passé On a plumé tout le monde et on est resté seul sur le... avec tous nos hôtels et les autres n'avaient rien. C'est ça le... qu'on retient du Monopoly. Voilà, tu, tu as mis le doigt dessus. Imaginons donc que euh, nous jouons au Monopoly, ainsi qu'avec nos amis présents dans, la, dans mmh. la salle. Et imaginons que je devienne le joueur qui a de la chance. Plus je vais gagner de l'argent, plus je vais pouvoir en investir. Plus j'en investis, plus j'en gagne. Plus j'en gagne, gagne, plus je peux investir, ainsi de suite. Mmh. Ça veut dire que va se dérouler un phénomène qui s'accélère, vraiment en une courbe exponentielle, qui va de plus en plus vite. Plus je vais amasser de l'argent, plus je vais attirer de l'argent. Un petit peu comme de la gravité. On parle en termes techniques de condensation monétaire. A contrario, si tu perds de l'argent, tu en auras moins à investir. Donc, tu en perdras de plus, de en, plus, plus en plus et ça s'accélérera jusqu'à la banqueroute. Mmh. Donc, il se passe en fait, alors qu'on démarre dans un monde tout à fait égalitaire. On ne peut pas faire plus égalitaire au départ mmh. que vrai, le jeu vrai. de Monopoly. Oui. Eh bien, avec quelques coups de chance, quelques décisions, il y a un phénomène dit de condensation monétaire purement mathématique qui n'a rien à voir ni avec ton agressivité commerciale ou la mienne, qui n'a rien à voir avec l'avarice, ça a simplement à voir avec les mathématiques. Ça s'appelle l'effet Pareto, et donc qui explique cette loi de condensation monétaire. Ah. Et la notion de rareté, elle vient non pas du nombre d'unités de compte qui existent, donc d'euros ou de dollars qui existent dans, parmi les joueurs, elle vient de, du fait que de plus en plus, une majorité des joueurs vont manquer de cet argent, puisque cet argent se condense dans les mains de quelques-uns, puis d'un seul. Et on appelle ça une partie ou un jeu à mort mort. Collective. Une mort collective, c'est beaucoup moins cool que l'intelligence collective dont tu parlais. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, l'argent, tu dis, euh, euh, l'argent, par cette loi de condensation, la loi de Pareto, je crois que tu m'as parlé de chercheurs qui ont fait des modèles mathématiques qui montrent ça de manière extrêmement précise. Quoi qu'on fasse, l'argent finit toujours par se condenser dans des mains de moins en moins nombreuses. Donc, si on parle de redistribution de richesses, c'est quelque chose qui est incompatible avec la notion de monnaie, enfin, pardon, oui, d'argent, monnaie rare. On peut faire ce qu'on veut. Toi, tu nous dis, les mathématiques nous montrent, non, mais c'est inévitable, au Monopoly, comme au Monopoly, pardon, l'argent finira par se condenser. C'est ça C'est bien ça Quoi qu'on fasse, quels que soient les gouvernements de tous bords, je redistribue, je ne redistribue pas, peu importe, ça finit de la même manière. C'est ça Alors, oui et non. Ah. Non dans le sens où euh, nous, chacun, nous pouvons décider d'arrêter la partie de Monopoly et de jouer une autre partie. Auquel cas, ça s'appelle une guerre, une révolution, un chamboulement social tel qu'on remet les compteurs à zéro. Donc, nous avons toujours la possibilité de changer la partie, y compris de changer les règles du jeu. Maintenant, si nous restons dans les règles du jeu de Monopoly, alors oui, les maths s'avèrent implacables. Et d'ailleurs tellement implacables que deux chercheurs français, en 1995, deux chercheurs du CEA, Bouchot et Mézard, ont généralisé les équations de Pareto, qui s'appliquent aussi à la physique quantique, mais l'ont réinjecté dans l'économie pour démontrer que, finalement, peu importe la fiscalité que l'on met, parce que la fiscalité, ça cherche à redistribuer, normalement. Ça. Hein. Ce que font d'ailleurs les cartes sur le jeu de Monopoly. Absolument. Hein, les cartes chance. et. Ça. Euh, essaye un jour d'y jouer, tu retires les cartes, tu vas voir à quelle vitesse euh, la partie va s'arrêter, justement. D accord. D accord. Donc, la fiscalité peut ralentir, voire parfois accélérer. Il peut y avoir des systèmes de taxes ou d'impôts qui s'avèrent en fait contre-productifs qui vont accélérer l'effet Pareto. Mais peu importe. Au bout d'un moment, on va finir avec cette fameuse loi de condensation que l'on voit dans le monde, partout. Lorsqu'on voit les taux de condensation monétaire aujourd'hui, donc de concentration d'argent dans les mains de quelques-uns, mmh. on n'a jamais connu ça dans l'histoire humaine. Ça nous annonce très clairement une sacrée fin de partie de Monopoly. Une mort collective Pourtant, ce soir, on parle d'intelligence collective. Donc, il doit bien y avoir. Et je vérifie si on n'est pas trop en retard, 18h25, on est à la, presque à la fin. Il faut peut-être se, se presser là-dessus. Si je résume ce que tu as dit, si j'essaye de résumer, on est passé d'une civilisation tribale où l'oralité régnait, et qui est un système qu'on connaît bien, qu'on pratique tous en famille, club de foot, etc., à une société qui a grandi, qui a eu besoin d'inventer l'écriture pour diffuser des ordres, pour monter une véritable pyramide, au propre, comme au figuré d'ailleurs, et qui s'est associée à une monnaie rare, l'argent, qui fonctionne de la même manière. Le pouvoir finit par se concentrer dans les mains de quelques-uns, si j'ai bien compris, et l'argent finit par se concentrer dans les, mêmes, dans les mains de quelques-uns. Donc, ça tombe bien qu'on soit à la fin de ces 15 premières minutes parce que tout ça doit avoir une fin. Alors, oui, on a concentré notre propos sur l'argent rare comme une signature, ou la monnaie rare comme une signature de l'intelligence collective pyramidale. En tout cas, les recherches, pour rester dans notre partie scientifique et de, de l'observable, nous montrent que l'intelligence collective pyramidale, que l'on on, on la rencontre sous forme des états-nations, des entreprises, des administrations, des armées, des religions également, l'intelligence collective pyramidale semble arriver au bout d'elle-même. Ça veut dire qu'elle a généré elle-même un monde tellement complexe, comme l'a fait à son époque l'intelligence collective originelle, à son tour... L'intelligence collective pyramidale a généré les civilisations, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, des civilisations avec des êtres humains, pas loin de 8 milliards, qui communiquent entre eux par des interfaces euh, comme ce que tu as dans, dans la main actuellement, et qui génèrent une telle explosion de complexité sociale, économique, systémique sur la planète, qu'on ne peut pas demander à l'intelligence collective pyramidale de faire face à cette complexité qu'elle génère elle-même. Je veux dire par là que même si on remplace dans les entreprises, les États, les gouvernements, les administrations, on, les, on remplace les incompétents, les profiteurs, les malhonnêtes par rien que des gens bienveillants, éduqués, compétents, on aura quand même les limites de l'intelligence collective pyramidale. Pour des raisons qui se comprennent assez bien, finalement. Comment peut-on demander à une poignée de gens, même avec tous les gens qui les assistent et qui peuvent se multiplier par centaines, voire par milliers. Mais ça reste quand même des tout petits groupes de gens. Comment peut-on leur demander d'embrasser la complexité du monde et des décisions qu'ils ont à prendre On le voit très bien pour le Covid aujourd'hui. On peut tout leur reprocher et souvent à juste titre aussi. Mais ils ne pourront jamais embrasser la complexité économique, systémique, locale et globale du monde d'aujourd'hui. Donc, euh, ça crée une sorte d'appel d'air. Ça veut dire on entre dans une logique à la fois d'effondrement, ou de turbulence du système, comme quelque part, il y a quelques milliers d'années, l'intelligence collective originelle l'a vécue. Hein, mm -hmm. Et en même temps, avec des possibles upgrades, et là, on peut rentrer dans l'extrapolation, mais en tout cas, déjà, pour rester dans l'observable, on voit en intelligence collective la naissance d'une intelligence collective qu'on appelle holomidale. On passe du pyramidal à holomidale, Notez qu'on retrouve le mot holos, holistique, donc ça nous dit déjà un petit quelque chose. Okay. Donc holomidal, ça veut dire distribué, neuronal, fondé sur des choses, on va dire, qui reprennent de l'originel, qui reprennent du pyramidal. Ça prend en quelque sorte le meilleur parce que l'évolution, elle garde ce qu'il y a de bon pour elle. Et puis, ça élimine aussi un certain nombre de choses dont on va peut-être pouvoir parler. D'accord, d'accord, Jean-François, donc tu nous dis qu'on arrive et les chercheurs en intelligence collective commencent à décrypter ou à analyser des signaux faibles qui nous disent qu'on est en train de passer d'une civilisation pyramidale à une civilisation holomidale. Eh bien, on parlera tout à l'heure des outils de composabilité. On, a, on, on voit Wikipédia, qui est un exemple que tout le monde connaît, qui est une contribution collective. Georges, notre président, en introduisant cette conférence, a bien dit qu'on avait là un collectif qui avait été créatif et bénévole. Donc, on est aussi dans des choses, dans des choses qui, sont, qui sont cohérentes. Euh, ma question est simple. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive avec des phénomènes holomido, le Ou est-ce qu'il y a eu d'autres phases dans l'histoire qui ressemblaient à cette période-là Alors, on sait que l'histoire ne fonctionne jamais par rupture nette. Il n'y a rien avant et il y a tout après. Non. Ça balbutie, ça essaye, ça tâtonne. On peut voir, par exemple, en Occident, dans la naissance des guildes, des bâtisseurs de cathédrales, on voyait déjà des formes très distribuées ou bien aussi des ordres religieux qui ont souvent commencé sous des modèles beaucoup plus distribués, beaucoup plus émergents. Et puis, sous le poids de leur propre complexité, ils ne pouvaient pas rester en intelligence collective originelle. Ils n'avaient pas les infrastructures pour passer à des modes Internet ou auto coordonnés avec du réseau. Donc, ils ont tous quasiment évolué vers du pyramidal. De manière plus récente, on a vu la communauté scientifique déjà fonctionner oui, en Olomidal, avant Internet. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard si Internet vient aussi d'elle, si elle a en mm -hmm. quelque sorte formalisé, posé les bases d'Internet avec Arpanet au départ. Mm -hmm. Il y avait l'armée, il y avait tout ça, mais il y avait des scientifiques de toute façon mm -hmm. derrière. Donc, on, on a vu ces choses-là. Et puis, n'oublions pas, le 19e siècle, avec le mouvement anarchique, et l'anarchisme a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le socialisme, le communisme, en tout cas les bases, on va dire, du de, de la communauté, donc les bases communautaires, qu'on caricature malheureusement peut-être un petit peu trop comme genre les poseurs de bombes masqués, etc. Mais mmh -hmm. Et l'anarchisme se revendiquait effectivement d'une idée de la distribution du pouvoir en disant qu'à chaque fois que l'on a confié le pouvoir à quelques-uns, il y a eu des abus dans le pire des cas, des erreurs dans le moins pire des cas, mais que... On atteint des limites de l'exercice. Alors, très bien d'en poser le constat et de poser l'idée politique d'une société distribuée, mais il n'en avait pas les moyens infrastructurels. Ça veut dire que l'intelligence collective pyramidale de l'époque a très, très, très sévèrement sanctionné les mouvements anarchiques. Alors là, on a toute une histoire très intéressante à regarder dessus. Et ça continue, d'ailleurs. On voit aujourd'hui très clairement, on va dire, cette relation d'amour-haine entre un système pyramidal... Et Je ne me, me concentre pas sur les gens ou les personnes, ça n'a rien d'intéressant, mais sur les systèmes, hein, donc entre un système pyramidal qui a besoin de se sophistiquer parce qu'à lui seul, il ne se suffit plus. Il a besoin de se mettre en réseau, il a besoin de connecter les gens, il a besoin des intelligences émergentes, il a besoin de boucles de rétroaction à tous les niveaux. Et d'un autre côté, en créant ça, il crée un monstre en quelque sorte. Il crée, il fait le lit, le sol d'une intelligence collective holomidale qui pousse dessus. Et en même temps, donc, le pyramidal envoie tous ses anticorps pour rejeter ça, pour empêcher, parce que ben oui, il y a entre guillemets l'anarchisme. D'accord, l'anarchisme est peut être un repoussoir pour le pyramidal. On, on en est loin quand on parle, quand on t'écoute. Je ne pense pas que tu sois anarchiste. Si c'est le cas, c'est le moment de te dévoiler. Si ce n'est pas le cas, euh, on, on, on, euh, on continue. Au niveau de, de l'heure, il est 8 h euh, ou 6 h 30. Pardon on avait dit qu'une première minute, une première phase de 15 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais qu'on ne m'en envoie pas pour l'instant. Euh, alors soit on est complètement clair, ce qui est vrai, soit on est complètement inintéressant, ce dont je doute. Y a-t-il des questions Personne ne sait faire des questions. Eh bien, ce n'est pas grave. Tant pis pour vous, mesdames et messieurs, ou tant mieux pour vous. Prenez euh, soin à 18h30. Non, c'est pas encore l'heure de l'apéritif. Nous, nous, nous avons un petit peu à boire. Euh, Jean-François, nous allons passer donc à cette deuxième partie. Tu peux symboliser le, le passage de l'un à l'autre en buvant un petit peu d'eau. ce que je fais Non Merci. Dans cette première partie, donc, approche scientifique des faits, tu nous as fait un petit peu d'histoire et tu as posé le cadre conceptuel, une société pyramidale vers un passage holomidal, les, euh, les tribus... Ah, il y a des questions Je ne sais pas. On aura le temps de... Alors, oui, on a quand même des questions et, et je vous remercie. Posez-les, Jean-François est là, on est, on est, on est d'accord, tu as été assez insistant là-dessus. Posez des questions, tu animes euh, ta chaîne YouTube dans laquelle euh, il y a une grande place aux questions. On a les auditeurs qui, qui interagissent avec toi. Tu es là pour ça, donc profitez. C'est une chance d'avoir Jean-François, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Allez sur son site, regardez Jean-François noubel Il y a plein de choses, une masse d'informations, une masse de réflexions. Donc ne vous privez pas. Donc euh, Daniel nous dit, vous pensez que le système pyramidable est irréformable de l'intérieur. Très bonne question, Daniel Daniel Lopez, bien sûr. Est-ce que c'est irréformable Est-ce qu'il n'y a pas un espoir en gardant On voudrait garder le beurre et l'argent du beurre. C'est possible Alors, évidemment, comme on va vite sur ces soirées, ça m'amène souvent à dire parfois des choses un petit peu trop découpées ou un petit peu trop carrées. Il y a bien sûr énormément de nuances déjà, et on va dire de sous-espèces. Si on devait faire de la classification d'espèces collectives, il y a beaucoup de sous-espèces ou de nuances dans l'intelligence collective pyramidale. Notamment, on ne peut pas comparer, par exemple, les premières grandes civilisations qui ont toutes eu en commun le fait d'avoir un Inca, un pharaon, un roi soleil. En tout cas, des personnalités, on va dire, qui faisaient la connexion entre le divin, entre les dieux. Et le monde humain, le monde ici-bas, aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé quand même. Il y a eu il y a beaucoup plus d'horizontalité qui naît. Et puis, il y a eu entre-temps les droits de l'homme, la démocratie, etc. Donc, il y a beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu. Néanmoins, ça ne change pas la structure fondamentale, à savoir le triumvirat déjà d'un actionnariat de gens qui vont agir ou décider sur le plan opérationnel, et puis de gens qui vont travailler. Déjà, ce, ce système-là, et même, je dirais, dans l'État aussi, on le retrouve, ou dans les administrations, même si on n'a pas un actionnariat au sens classique du terme, oui. il y a quand même des gens, on va dire, qui ont la possession de, de, de systèmes de décision. D'autre part, on ne remet pas en cause la question de l'argent. Je trouve ça très intéressant de voir tellement de débats politiques ou de débats économiques qui restent enfermés dans le paradigme Comment allons-nous penser l'avenir, comment allons-nous penser l'économie, les 10, 20, 50, 100 prochaines années, avec l'argent, avec cette technologie-là, alors que, justement, l'intelligence collective holomidale questionne cette technologie-là, et on le voit aujourd'hui, et j'y participe, amène le développement de technologies monétaires autres que l'argent. Ça veut dire des règles du jeu différentes de celles du Monopoly, puisque la condensation monétaire, autant elle s'avérait intéressante, dans une société pyramidale, puisqu'on doit concentrer le pouvoir, donc la concentration monétaire consolide ce phénomène. Carrément. Dans une société holomidale, dont je n'ai pas encore vraiment parlé, donc on commence à voir les frémissements, eh bien un système concentrationnaire de l'argent, où l'argent se concentre, se condense, s'avère toxique. Ça ne représente pas une technologie adaptée. Et donc Je le dis de façon neutre, je ne le dis pas avec une opinion politique. Je regarde comment ce type de système peut fonctionner et j'observe, tout en y participant moi-même, qu'il y a une émulation absolument extraordinaire sur des infrastructures économiques qui vont permettre à des économies beaucoup plus complexes, résilientes, systémiques, embrassant le vivant dans son ensemble, embrassant des richesses comme la santé, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, donc toute l'écologie, ce que ne sait pas faire l'argent, donc des systèmes comme ça économiques arrivent. Il se trouve dans les, en, en bêta test actuellement. Ça veut dire que ça va arriver très, très vite. Voilà un des grands changements qu'on va pouvoir voir. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. dans tout, tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui bousculent mon, mon, mon esprit ou mon, mon intuition. D'abord, tu as dit que tu n'as pas présenté la société olumidale. Il faudra y passer. Il faudra me dire qu'est ce que c'est exactement? Et puis, deuxièmement, tu parles d'une monnaie qui euh, ou de systèmes de technologie de monnaie. On pense crypto-monnaie, blockchain, bitcoin. C'est ce qui se met dans notre imaginaire. Mais après, tu nous dis que cette monnaie va pouvoir mesurer euh, ma santé, la biodiversité. Et là, je t'avoue, Jean-François, je suis complètement perdu. Une monnaie qui mesure ma santé euh, ou qui mesure la biodiversité, je ne je, je vois pas. J'ai besoin de tes lumières. collective. Alors, effectivement... Tu vas m'entendre beaucoup parler de crypto-technologie, pas simplement de crypto-monnaie, je pourrais revenir dessus. Oui. Mais tu as raison, peut-être devons-nous commencer un petit peu à parler de cette intelligence collective holomidale pour euh, en donner quelques grands traits, puisque j'ai détaillé l'originelle, j'ai détaillé la pyramidale, et donc aller un petit peu dans l'holomidale et pour comprendre aussi l'économie ou la vie qui va peut-être s'y présenter. Et là, on commence à rentrer, à passer doucement de l'observable à de l'extrapolable. Si je me base sur l'observable, pour finir là-dessus, l'intelligence collective holomidale, on l'observe notamment par des phénomènes comme Wikipédia, par exemple. On l'observe déjà depuis un certain temps par la communauté scientifique. On l'observe par des tas de mouvements. Prenons n'importe quelle question citoyenne aujourd'hui de la res publica, de la chose publique qu'il s'agisse de la question de l'éducation, de la santé, de la vieillesse, du transport, de l'énergie, etc., toutes ces grandes questions qui nous animent, eh bien, on voit d'un côté un traitement assez classique, pyramidal, de grands euh, projets, euh, de grands investissements, de ministères, de grandes entreprises, etc., de plans, hein, donc, euh, qui essayent d'aborder ces questions-là. Et de l'autre, on voit une société civile qui s'auto-organise pour dire « Mais attendez les amis, là, sur le climat, vous ne faites rien, vous ne savez rien faire. » mais sur la santé non plus et sur l'éducation. Vous essayez de tout uniformiser, de tout normer, là où, au contraire, il y a une émulation d'émergence, donc de diversité dont nous avons besoin. Donc, on voit cette société humaine qui s'auto-organise et qui commence à déboulonner littéralement les pouvoirs classiques. On l'a vu en France avec les gilets jaunes, même si les gilets jaunes avaient encore des modes extrêmement classiques de revendication face à une autorité, et ont encore du mal à s'auto-organiser, il y avait en tout cas, dans la revendication elle-même, les modes de revendication des modèles très auto-organisés. Il n'y avait pas encore les modes d'auto-organisation, où on dit, bon, bah, finalement, laissons-les faire leur, leur truc, euh, le gouvernement faire leur truc ensemble, nous, on va faire de notre côté, et on n'a pas besoin d'eux. Ça va évoluer. Mais on voit beaucoup dans les mouvements actuels, et en particulier chez les jeunes, le fait de dire, mais on n'a même plus tant besoin que ça d'aller manifester contre... Faisons nous-mêmes les choses, auto-organisons-nous nous-mêmes, y compris dans nos systèmes monétaires. Alors, on peut observer quoi, donc Cette intelligence collective holomidale, déjà, fonctionne de façon distribuée. Distribué, oui. Et on ne passe pas du tout vertical au tout plat. On va dans des modèles plutôt neuronaux ou de rhizomes. Hein, vous savez, ces systèmes de racines qu'on a sous les pieds, ou le mycélium aussi. Hein, voilà. Donc, ce vivant qui s'auto-organise, qu'on a déjà aussi dans notre cerveau, il n'y a pas dans mon cerveau ou dans le tien, une cellule, PDG, euh, et puis des cellules vice-président, etc. Ça ne marche pas comme ça. Ça émerge et ça s'auto-organise. Donc on voit cette société humaine qui émerge et qui s'auto-organise pour l'utile ou le futile, pour des idées diverses et variées. Ça, on l'observe. On observe aussi des changements de paradigme, comme par exemple la propriété. Avons-nous tant besoin que ça, de cette idéologie qui, a, qui, a, qui représente aussi une des signatures idéologiques de l'intelligence collective pyramidale, la propriété que d'ailleurs, les peuples premiers ne comprennent pas vraiment, non, même si je peux le... avoir des objets à moi. Mais la propriété au sens moderne du terme, ça ne veut pas dire grand chose. Donc, euh, la propriété dans l'holomidal, ça nous pose des questions, alors que nous avons plutôt besoin de l'usage, du partage, du recyclage, donc de quelque chose de circulaire, ce que la propriété n'aide pas vraiment à avoir. Donc, on voit aussi des changements de modèles de représentation se faire, ce qui nous amène à la question de l'open source, Open sourcer les choses, ouvrir les choses, ouvrir la connaissance, y compris aussi ouvrir les communaux. Ça veut dire finalement l'eau, l'air, la terre, les éléments. Cela m'appartient-il vraiment A-t-on le droit de privatiser ces choses-là Les questions se posent aujourd'hui. Et puis, on va observer effectivement la naissance d'une économie et d'infrastructures au pluriel propres à cette intelligence collective holomidale tout comme le pyramidal l'a fait pour, euh, pour elle-même. Enfin, l'intelligence collective pyramidale l'a fait pour elle-même. On observe quoi déjà On observe bien sûr Internet. Alors, ça ne fonctionne pas de façon linéaire. Internet, mais repris en main par euh, des GAFAM, des Google, des Apple, enfin, c est, c est, oui. etc. Oui, mais à côté de ça, on va voir arriver un petit peu une deuxième vague. Et je, je fais partie de ceux qui y travaillent. Où les gens disent, mais attendez, nous avons des milliards de téléphones portables dans nos poches ou d'ordinateurs sur nos bureaux que nous pouvons mettre littéralement en connexion et devenir à la fois clients et serveurs qui font qu'on n'a même plus besoin d'aller sur Amazon ou d'aller sur Google, etc. Donc, des maillages complètement auto-organisés. Ces technologies-là, elles arrivent. Donc, ça va avoir des impacts sociétaux et ça va nous poser des questions sociétales extrêmement importantes. Je ne dis pas que ça va nécessairement faire des bonnes choses ou que des bonnes choses. Ça va nous donner du potentiel ça va nous donner du potentiel d'intelligence collective. Ce qu'on va faire avec ça, ça, ça touche à d'autres questions. Donc, tu as dit, euh, euh, il y a eu des sociétés ou des époques dans le, dans le passé qui ont été au mais ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires pour perdurer. Et ils se sont rattrapés. Et en général, les mouvements au -le n'ont jamais la faveur des sociétés pyramidales, puisqu'effectivement, elles sont irréconciliables. C'est une opposition de nature entre les deux. Et là, tu es en train de nous dire, OK, il y a des signaux faibles ou forts. Il y a des technologies. Donc, est-ce que c'est encore une fois les technologies qui permet de, des avancées sociétales On l'a vu avec le téléphone euh, en Afrique, par exemple, le mobile. Est-ce que ces technologies, c'est ce qui va nous permettre de, de, de consolider une société holomidale Donc, tu as dit, il y a donc tout ce qui est crypto, les crypto-technologies, etc. Il y a peer-to-peer, c'est ça Est-ce que c'est bien ça Peer-to-peer, -peer, je me souviens bien, ceux qui ont connu Internet dans les années 2000, c'était Napster, Casa, etc. Ça a fait Flores et puis, crac, ça s'est fait lourdement sanctionné. Donc, quelles autres technologies, tu vois, qui permettent de construire durablement une société holomidale Je suppose que ce n'est pas que avec mes ordinateurs, mes téléphones connectés et quelques crypto-technologies qu'on arrivera à créer une civilisation. Je ne sais pas. Alors, je veux déjà préciser une chose. Je ne m'inscris pas, évidemment, dans les discours techno-salvateurs. Ça veut dire qu'on a un problème, il y a toujours une technologie, un médicament, un véhicule, ainsi un, un ça qui va nous sauver. Quand je parle de la technologie, j'en parle, on va dire, sur des échelles de temps beaucoup plus larges. Pour moi, la technologie, elle commence lorsque un être humain ou préhumain frotte deux silex, fait une étincelle et commence à se fabriquer du feu. Donc, la technologie dans ce sens-là, ça veut dire cette technologie qui va, ces technologies, en tout cas, qui vont tout changer, comme la roue, le papier, le verre, etc. Donc, euh, au cours de l'histoire, l'imprimerie, évidemment. Et puis, euh, plus récemment, l'informatique, les réseaux. Donc, j'entends ces technologies qui transforment notre société, notre conscience. Nous existons en tant qu'espèce qu technologique. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, il peut y avoir des effondrements. Et j'ai le plaisir de travailler avec ceux qui ont aussi développé cette nouvelle euh, cette nouvelle science, cette nouvelle discipline de recherche qu'on appelle la collapsologie, qui ne dit pas le monde va s'effondrer, mais qui étudie les mécanismes systémiques d'effondrement. Et effectivement, il y a plein d'effondrements possibles. Nous arrivons dans une zone de turbulence où peut-être que dans 10 ans, 50 ans, l'humanité se réduira à 100 millions de personnes qui vivent comme il y a 5 siècles, peut-être. Donc, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, si nous pensons à une évolution plutôt par le haut, un « upgrade », alors oui, il y aura forcément de la technologie. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément le dernier iPhone ou, ou le dernier objet consumériste. Donc je parle de ces technologies complètement disruptives qui nous amènent à un nouveau niveau. Celui qu'on a connu, notamment, qui a permis le passage de l'intelligence collective originelle au pyramidal, la technologie qui a permis ça s'appelle l'écriture. Voilà, pas bah, rien quand même. Ça permet de nous affranchir des limites de l'oralité Puisqu'on peut transmettre le message, le signal à des distances incroyables et dans l'espace et dans le temps. Sacré truc quand même. Sacré truc. Voilà. Eh bien, là, il semble que l'humain arrive ou commence à développer donc, des technologies d'auto-organisation. Ça veut dire où nous allons pouvoir jouer des parties ensemble. Je vais expliquer ce que je veux dire par des jeux ou des parties, sans qu'il y ait un pouvoir central en charge de réguler, de valider... C'est parti, là. Alors, quand je dis parti, ça veut dire quoi Ça veut dire jouer à euh, gouverner un pays, euh, faire de l'autopartage, jouer aux échecs, ou au foot, ou peu importe. Dans tous les cas que je donne, nous avons des gens qui vont jouer quelque chose ensemble suivant des règles du jeu. Et il y a toujours trois choses en commun. Il y a des gens, il y a des règles du jeu, peu importe qu'on joue aux échecs, qu'on fasse de l'autopartage, qu'on s'achète ou qu'on se vende des choses, peu importe, on joue une partie. Et il y a des données qu'il faut mettre à jour, des réputations, des coordonnées GPS, euh, des identités, des niveaux de compte, des données qui évoluent avec l'évolution de la partie. Mmh. Donc, que, imaginons que toi et moi, on veuille jouer aux échecs, participer aux championnats régionaux, régionaux du monde aux échecs. On a besoin de la Fédération française des échecs ou internationale des échecs, avec des juges, des arbitres qui vont valider notre partie, nos identités, etc. On veut jouer au foot, même chose, il y a la FIFA. On veut participer à l'administration d'un territoire, il y a l'État ou il y a les régions, etc. Donc à chaque fois, il y a ce fameux tiers de confiance qui a autorité pour garantir les identités, les règles du jeu et les données qui se mettent à jour. On n'a jamais su faire autrement qu'avec ce qu'on appelle le tiers de confiance, ou en anglais, le middleman. Et on a tellement l'habitude de ça qu'on n'imagine pas faire autrement. Eh bien, ce qui arrive aujourd'hui, les infrastructures qui arrivent doivent permettre de pouvoir faire du Uber sans Uber au centre. La gouvernance d'une ville sans qu'il y ait nécessairement une mairie. La gestion d'une éducation sans qu'il y ait nécessairement une éducation nationale. Des championnats du monde d'échecs ou de foot ou de handball sans qu'il y ait nécessairement une fédération au centre. Ça semble très abstrait ou très idéaliste. J'en ai conscience quand je, le, quand je le dis. Et pourtant, ces choses-là, on les connaît très bien. Je vais te prendre un exemple. La langue que nous parlons aujourd'hui, le français, y a-t-il au centre une administration, un tiers de confiance qui garantit que nous avons le droit de nous dire ce que nous nous disons, qui va valider ou pas suivant les erreurs grammaticales, sémantiques, syntaxiques, etc. On peut penser à une certaine organisation un petit peu poussiéreuse. Oui, un peu poussiéreuse. L'Académie voilà. française, mais qui n'a pas, que je sache, un pouvoir énorme sur l'évolution ou la censure de la langue, même si des fois, elle a, elle a tenté de le faire. Donc, on voit bien qu'un objet collectif comme la langue n'a pas en son centre un tiers de confiance qui détermine les droits, les devoirs, les identités, etc. Et pourtant, ça marche. Eh bien, pour des choses comme la citoyenneté, la vie citoyenne, l'administration d'un territoire, la circulation de richesses, la prise en compte des écosystèmes, etc., il y a quoi qui empêche finalement d'imaginer que ça puisse aussi s'auto-organiser par les mêmes principes d'émergence Encore faut-il des infrastructures. Encore faut-il des infrastructures. Alors c'est euh, remarquable ce que tu dis, ça fait le lien avec. D'abord je rends, je rends euh, justice à, à la question de Damien, c'est euh, euh, le système pyramidal est-il réformable de l'intérieur C'était Damien Brochier. Merci Damien. Et est-ce que tu viens de dire euh, à propos de, des parties de foot ou d'échecs Je ne sais pas si les dauphins ont occupé du monde d'échecs ou de foot, mais en tout cas je suis sûr qu'il n'y a pas la fédération mondiale. De, du Coupe du monde de football, de, pardon, de Dauphin. Et euh, Christophe Peugeot, ben, euh, il se pose une question tout à fait légitime. Sur quel modèle fonctionnent les sociétés animales Est-ce qu'elles sont holomidales Est-ce qu'elles sont pyramidales On a l'impression, si on ne connaît pas bien, que les chimpanzés, certains groupes sociaux sont avec un mâle dominant, un loup un chef de meute. Est-ce que c'est est, ah, peut-être tribal, peut-être C'est ça. Est-ce que, est -ce que la biologie, est-ce que l'écosystème qui nous entoure, le système vivant, est-ce qu'il fonctionne de manière holomidale sans tiers de confiance. Alors, oui, justement, ça nous amène à une question très intéressante. D'où le fait que l'intelligence collective ne se concentre pas que sur les humains. Et on va voir, effectivement, dans le monde animal, le monde végétal reste un petit peu plus complexe. Ça reste une, une question à part. Mais mm -hmm. en tout cas, dans le monde animal, ça veut dire d'êtres qui se déplacent, qui ont les moyens de se déplacer, mm -hmm. qui n'ont pas des racines, hein on voit différentes formes d'intelligence collective à l'œuvre. Alors, il y en a une que je n'ai pas citée, probablement la plus ancienne, qu'on appelle l'intelligence collective en essaim. Les insectes sociaux, les fourmis, euh, les termites, mais aussi les grands troupeaux avec des milliers de, des milliers de têtes, ou bien ces grands vols d'oiseaux, des tourneaux, par aussi, exemple, hein, qui font ces ouais, si ouais, belles ouais. arabesques dans le ciel. Ouais. Les bancs de poissons, de sardines, ou etc. Ou de barracuda, aussi très, très, très jolis. On a ce, cette formation de très grand nombre et d'être peu individués. L'individu, lui, n'a pas une marge de manœuvre énorme. La fourmi, l'ouvrière, elle fait un ensemble de tâches très déterminées, et ainsi de suite. Mais le collectif, tous mis ensemble, eh bien, peut avoir une très grande intelligence. Une fourmilière, c'est une intelligence époustouflante oui. qu'on n'a encore pas très bien comprise. Donc voilà une forme qui existe, qu'on peut observer dans la nature, chez des oiseaux, des insectes sociaux, etc. Chez d'autres, par exemple, plutôt... Les mammifères, mais aussi certains oiseaux. Pensons par exemple aux oies ou aux canards sauvages qu'on voit voler en V et non plus en formation en essaim. Intelligence collective originelle. Pareil, chez un clan de singes ou de grands félins ou un groupe de dauphins, etc., on voit des nombres assez petits, quelques individus à quelques dizaines, parfois quelques centaines, mais voilà, il y a des limites. Et puis, on voit aussi euh, dans la nature de l'intelligence collective holomidale. Mais certainement beaucoup plus euh, à l'échelle de l'infiniment petit. Par exemple, notre réseau neuronal, donc notre, tout notre système nerveux ou simplement aussi bactérien et de cellules dans notre corps fonctionne certainement plus en holomidal qu'en pyramidal. Même si on met aujourd'hui, je pense à tort, l'emphase sur le cerveau qui contrôle tout, tout se passe dans le cerveau. Ça, ça me semble une erreur scientifique absolue, J'ai jamais vu de cerveau se trimballer tout seul dans la rue, la marcher tout seul ou, ou gravité. Il y a un ensemble d'intelligence dans le, dans le corps et certainement beaucoup plus distribué qu'on ne le croit. Y a-t-il du pyramidal dans la nature Je ne l'ai pas observé. On voit qu'il peut y avoir des, certaines caractéristiques, par exemple des chefs, mais pas forcément des chaînes de commandement. J'entends souvent dire, « Tiens, et quid de la reine dans les ruches ?» Elle ne donne pas euh, les ordres aux ouvrières. Exactement, elle donne pas des ordres. On devrait biologiquement l'appeler une pondeuse, mais pas une reine. Il n'y a pas une chaîne de commandement derrière avec une, une garde rapprochée et puis des chaînes de commandement et division de travail. Ça marche pas comme ça. Donc euh, l'intelligence collective pyramidale, et là je pose une hypothèse qui restera toujours à, à vérifier, me paraît comme une phase transitoire dans notre espèce. Ça veut dire ce, cette recherche, cet atonnement du vivant, d'essayer de faire un plus grand corps. On le voit dans l'histoire de l'évolution. Les premières particules fondamentales ont fait des atomes qui, ensuite, ont fini par s'unir et ont fait des molécules simples qui, en se complexifiant, se mêlant entre elles, font des molécules complexes. Puis des prokaryotes, puis des eucaryotes, puis des êtres monocellulaires, puis pluricellulaires, puis spécialisés. Et à chaque fois, on voit des niveaux de civilisation qui augmentent. On appelle ça des holons. Ça veut dire à chaque fois, on a une nouvelle composition, une nouvelle réalité. Eh bien, Chez les populations d'individus, eux-mêmes composés de milliards de milliards de cellules, on voit aussi que ça essaye de s'unir, de faire un tout cohérent. Peut-être que dans des milliers ou des millions d'années, la planète, certains le disent, représentera une sorte de soupe vivante, ça, ultra là. consciente d'elle-même. On a l'hypothèse Gaïa, on a l'hypothèse du Sibionte aussi, très bien décrit par Joël de René. On a plein d'hypothèses de science-fiction aussi là-dessus, mais en tout cas... Si on observe la tendance, on voit bien qu'il y a un tissu de conscience qui se construit. Taylor de Chardin nous parle de la noosphère, au sens en tout cas de, de l'esprit, de la conscience, du symbolique. Et peut-être allons-nous aussi vers de la théosphère, de théos en grec, donc Dieu en fait de, de quelque chose de spirituel. On peut se poser la question. Alors c'est tout à fait surprenant ce que tu dis, si je comprends bien. Donc, les êtres humains commencent par une intelligence qui n'est pas originelle, mais qui est une intelligence tribale de petits groupes. Ils inventent un moyen de communiquer à distance, à longue distance. D'abord l'écriture, puis ensuite l'imprimerie et ensuite Internet. Et ils restent collés au pyramidal. Alors que les, euh, les groupes sociaux euh, animaux, ben les groupes sociaux animaux, ils restent au tribal. Personne n'est arrivé au pyramidal et pas de groupe animal est arrivé à l'olomidal. Je mélange tout peut-être tu dis que l'olomidal n'existe dans la nature que, ou principalement, euh, euh, notre réseau de neurones ou des systèmes très complexes. J'ai du mal à voir comment tu mmh. articules tout ça. Il semble que le niveau cellulaire, lui, ait réussi à construire l'olomidal avec son niveau de conscience. J'entends bien, on parle de, de niveaux différents. Donc, si l'on regarde, par exemple, le rhizome, sous nos pieds, donc tout le réseau de racines sous nos pieds, ou plus encore le mycélium, donc qui, peuvent, qui fait des milliers et des milliers de kilomètres sous nos pieds. dans L'internet des arbres. Corps, donc l'internet oui. des arbres, on l'appelle un petit peu comme ça. Il semble que l'infiniment petit ait déjà réussi à faire ce genre de choses. Maintenant, si on passe de la cellule au corps, aux civilisations de corps, l'humanité représente, à ma connaissance, la seule, donc l'humain, le seul qui a inventé cette intelligence collective pyramidale qui a eu quand même pour extraordinaire bénéfice, je ne l'ai pas dit, mais il faut le dire, de pouvoir mettre ensemble en synchronisation d'action des milliers, voire des millions de personnes, pour le meilleur ou pour le pire, ce que ne peut pas faire l'intelligence collective originelle. On n'a jamais vu des cathédrales ou des temples ou euh, la muraille de Chine ou des grands barrages ou des grandes constructions émerger de l'intelligence collective originelle. Ils ont d'autres qualités. Hein. Je ne mets pas de jugement de valeur dessus, attention. Eh hein. bien, il semble que L'évolution vers l'holomidal ressemble en tout cas à une particularité humaine. Je ne l'observe pas en tout cas aujourd'hui dans le monde animal. Je n'en fais pas pour autant un critère de supériorité. Attention, il, faut, il ne faut pas confondre un degré d'évolution de complexité avec de la supériorité. Non, je fais bien clair. attention à ça. C'est très clair. Est très clair. Donc on est, je rappelle on est dans la deuxième partie, l'extrapolation des faits. On a vu l'approche scientifique qui dit que cette société pyramidale semble à bout de souffle et elle est associée à des outils archaïque des monnaies comme l'argent, qui sont des monnaies rares, qui sont euh, le parent, le proche cousin des pyramidales. Ça va ensemble. Et tu nous disais tout à l'heure qu'une société holomidale qui est en train de naître s'appuie sur un certain nombre d'outils, de technologies qui nous permettent de consolider une société holomidale que tu viens de nous décrire. Et euh, parmi ceux-là, quand on a travaillé sur cette préparation, tu me parlais d'outils de composabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un outil de composabilité Qu'est-ce que je peux en faire Et en quoi ça sert une société holomidale Alors, la composabilité, un, un mot un petit peu savant ou un petit peu technique, mais on, on le connaît très bien quand on offre à notre enfant un jeu de Lego, par exemple, ou des cubes, oui. ou bien plus récemment, lorsque nos gamins jouent à Minecraft. Ils ont de quoi composer. Ça veut dire que, avec mes Lego, avec mes cubes, peu importe, je vais pouvoir composer une infinité de choses. Et plus mes connaissances vont évoluer, plus je vais faire des trucs sophistiqués. Moi, je fais partie de la génération Lego. Je me rappelle très bien, et puis mon fils aussi a énormément joué au Lego. Il a 19 ans aujourd'hui. Eh bien, de voir, de m'émerveiller de voir les premières compositions un petit peu simples, un petit peu balbutiantes, et de voir quelques années après l'extraordinaire sophistication qu'il qu y a eu. Le vivant fonctionne de la même façon. Les atomes se composent. Et font des molécules. Et on a vu une pléthore, et on continue. On n'aura jamais fini d'explorer la composabilité moléculaire de la nature. La nature a inventé l'ADN. Quatre bases de l'ADN qui font un grain de riz, une mouche, un lapin, euh, etc. Donc toutes les formes vivantes qui peuvent exister. Nous, les humains, on a inventé un truc qui s'appelle, par exemple, dans le langage abstrait, les phonèmes. Je compose en cet instant des phonèmes qui permettent de véhiculer un ensemble d'idées concrètes ou abstraites à l'infini. On a ensuite inventé l'alphabet ou les idéogrammes, peu importe, mais en les composant ensemble, on peut développer un ensemble d'idées, faire circuler un ensemble d'idées d'expériences énormes. Et pourtant, voilà la composabilité. Alors Pourtant, ces outils de composabilité, euh, notamment l'alphabet euh, lié à l'écriture, sont des outils inventés par des six sociétés pyramidales dans le but de servir les intérêts des sociétés pyramidales. Au départ, l'écriture a affranchi la limitation de l'originelle. Elle n'a pas en elle-même une intention pyramidale, l'écriture. Elle permet de s'affranchir des limitations de l'oralité. Voilà ce qu'elle fait. Bon. Ensuite, il a bien fallu que la société s'organise. Donc l'émergence pyramidale, elle vient quasiment après ou en même temps. Mais l'écriture n'a pas en soi un projet en tant que tel. Elle représente, elle donne de la potentialité avec l'écriture. Je peux écrire Mein Kampf, des, des, des pamphlets racistes, bon etc. Mais je peux écrire une lettre d'amour, je peux écrire une constitution, je peux écrire un contrat, etc. etc. Et bien, la composabilité qui arrive ici et qui nous intéresse maintenant va permettre notamment aux gens de composer les systèmes, les systèmes collectifs comme ils veulent, de faire de l'ingénierie sociale et qui, qui n'aura pas nécessairement besoin de pouvoir centraliser pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus les avoir. Je ne, je ne diabolise pas l'intelligence collective pyramidale. Je ne diabolise pas l'idée qu'on confie à des gens des responsabilités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que nous avons la possibilité de choisir, en quelque sorte, de composer les règles du jeu de citoyenneté, de gouvernance dont nous avons besoin. Aujourd'hui, si je veux exister dans le monde en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'étudiant, peu importe, je n'ai qu'une seule règle du jeu à ma disposition. Je n'ai que, que le choix du monopoly. Le monopoly ça. Chaque fois que je dépense un euro, un dollar, un yen, un roupie, je participe à cette partie unique, pyramidale, du jeu de la finance mondiale. Sur des règles opaques, tenues par quelques-uns, sur des concentrations monétaires et des jeux de pouvoir sur lesquels il n'y a eu aucun processus démocratique, sur lesquels je n'ai pas droit au chapitre. Ça m'intéresse quand même, et là maintenant j'entre dans des choses peut-être un peu plus personnelles, mais ça m'intéresse beaucoup de participer à la construction, non pas d'une autre partie, mais de donner aux gens les outils pour créer leur propre gouvernance, leur propre constellation monétaire, bref les outils qui vont leur permettre de, de s'auto-organiser. Je n'ai pas à dire comment la communauté des philatélistes dans le monde doit s'auto-organiser. Je n'ai pas à dire comment... Les peuples premiers d'Amazonie, s'ils veulent s'auto-organiser, ont à le faire. Je n'ai pas à dire comment les citoyens sensibles au climat ont à s'auto-organiser, s'ils veulent s'auto-organiser. Par contre, leur donner des outils qui vont leur permettre de réguler une économie, de prendre des décisions ensemble, de gérer de la mémoire collective. Et que ces outils ne passent pas par des serveurs centralisés, par des pouvoirs centralisés, mais fonctionnent de manière distribuée et émergente. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Donc ces outils donc, distribués qui fonctionnent avec l'holomidal ce sont les technologies, euh, le, le, le terme de les crypto-monnaies, les bitcoins. crypto Les crypto-technologies, c'est ça. C'est le fait que ces technologies soient cryptées, qu'elles échappent à un pouvoir central. Alors j'ai un truc tout bête qui me vient à l'esprit. Quand il y a un juge sur un terrain de, de, de, de tennis ou de foot, c'est au moins un humain. C'est peut-être un tiers de confiance, mais là c'est un humain. Et là, j'ai peur que tu nous plonges dans une société dans laquelle il n'y ait plus d'humains autour, que des crypto-trucs qui me cryptent. Et j'ai peur de me sentir dépossédé de mon humanité. C'est une crainte légitime ou infondée Pour moi, ça réintroduit d'autant plus de l'humain que dans ces technologies qui arrivent, déjà, tu restes détenteur des données que tu vas générer ou produire. Et que nous devenons tous une boucle de rétroaction dans le système. On parle d'intelligence sociale augmentée. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins, sauf si je le décide moi-même, de gens en charge de, de décision pour moi. J'ai la, la possibilité de m'impliquer. Ça, c'est bien. Alors, je vais donner un exemple pour aller peut-être un peu plus dans le concret. On entend, par exemple, le terme de démocratie liquide. Je ne sais pas si tu as entendu ce terme-là. Explique-le pour euh, nous sommes 300, je crois, connectés. Est-ce que les 300 euh ou connaissent les sociétés liquides, ils connaissent les sociétés en liquidation, c'est un peu la tendance actuelle mais une société liquide, je suppose que ce n'est pas du tout de la même nature. Alors, je vais donner un exemple simple, ça ne veut pas dire ce qu'il faut faire ou la chose parfaite. Imaginons que en tant que citoyen, nous recevions chaque mois 1000 points pour voter. Ces 1000 points, je peux les faire peser pour des votes. Par exemple, dans mon quartier, allons-nous construire une nouvelle école, ou un nouvel EHPAD, ou étendre, ou rénover telle ou telle rue, etc. Donc des décisions, et à chaque fois, une fois que les gens auront discuté entre eux, il y a peut-être des options qui vont sortir, Option A, B, C et D, par exemple, sur l'extension de l'école de mon quartier. Okay. Ah, ça m'intéresse, ce sujet-là, j'ai des enfants, ça m'intéresse, je veux m'y impliquer. Je vois les cinq options, j'ai participé aussi au débat, etc., et je retiens l'option A, vraiment, elle me plaît bien. Et puis l'option C me plaît pas mal, un peu moins, mais pas les autres. Bon, je vais dire, je vais mettre par exemple 100 points de mon capital de vote sur l'option A et 50 points sur l'option C. Et je ne mets rien sur les autres. Voilà, j'ai voté en quelque sorte par du poids sur une monnaie de vote. Je ne m'en sers pas pour acheter ou vendre des choses, mais il s'agit d'une monnaie de vote sur des décisions de mon quartier. Et puis, je peux me dire, tiens, les questions énergétiques m'intéressent, mais je n'y connais pas grand chose. Puis, je n'ai pas tellement le temps de m'en occuper. Par contre, je te connais toi. Il y a plein de gens qui te connaissent toi sur le sujet et qui vont dire, bah, tiens, voilà, Pierre, on te donne 100 points, 500 points, 20 points. Fais-en bon usage. Deviens notre voix, deviens notre représentant. Et chaque mois ou chaque semaine, tu vas faire peser un capital de vote, certains de tes points, et puis tu as peut-être des milliers, voire des centaines de milliers ou des millions de points de vote que les gens te confient parce qu'ils te font confiance. Tu deviens leur représentant. Et puis, si... Le mois d'après, tu n'as vraiment pas pris des bonnes décisions. Rien ne m'oblige, moi, à te confier des points sur la question énergétique. Je peux dire, bon, bah, finalement, Pierre, il n'a pas bien fonctionné. Je vais voter moi-même ou je vais donner ça à ma voisine qui, j'ai une discussion avec elle, je trouve qu'elle a des bonnes idées. Eh ben, elle prend mes, mes points sur la question énergétique. Donc là, tu imagines que dans un système comme ça, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus liquide et de beaucoup plus agile. Raison pour laquelle on parle de démocratie liquide. liquide. Il s'agit d'une démocratie à la fois directe et à la fois indirecte, dans le sens où je peux, à des degrés divers et réglables et ajustables, donner ma voix à d'autres qui vont euh, agir pour moi, éventuellement temporiser, amener un petit peu le recul nécessaire que je n'ai pas, nécessaire, pas nécessairement, etc. Alors, je ne dis pas que ça va fonctionner comme ça ou qu'il faut fonctionner comme ça. Je dis que nous avons aujourd'hui toutes les infrastructures et les technologies qui arrivent pour construire, des organisations comme ça pour faire vivre un pays, une nation, mais pour aussi faire vivre une économie, pour faire vivre une entreprise, etc. Voilà des outils comme ça qui, qui arrivent et qui existent. Donc ça, c'est une des technologies. Ce même pas une technologie. Euh, la proposition de démocratie liquide, mille points de vote que je peux distribuer à qui je veux. Et me venait tout de suite une, une, sans doute une mauvaise objection. Mais je me suis dit moi, je suis un malin et je vais, j'ai un projet qui me tient à cœur. Et je vais aller faire de la retape auprès de tous ceux qui ont mis le point en disant, donne-moi tes points, mais tu sais, en même temps, je, te, je, je m'arrangerai avec toi. Et, et, et, et je risque de pervertir et de, et de partir d'un modèle holomidal et de retransformer en, en, en pyramidal. C'est possible ou je n'ai pas compris euh, le principe Je peux te voler tes points, enfin, te promettre des choses et je collecte trop de points et je collecte trop de pouvoir. Et je concentre un pouvoir. Ce n'est pas ce qui est souhaitable dans une société holomidale. Alors déjà, tu remarqueras que dans l'exemple que je viens de donner, il y a beaucoup plus d'humains. On avait démarré de la partie de tennis. Il y a de l'humain dans tout ça. Il y a de l'humain. Il, il y a de l'humain. Bon. Ouais, ouais. Eh bien, justement, tu poses une objection sur le système que je viens de donner, parce que déjà, j'ai décrit un système simpliste. Et si on se réunissait en tant que citoyen pour se dire, bah, tiens, comment on voudrait organiser notre démocratie liquide Eh bien, on aurait des objections de ce type-là. Par exemple, se dire, tiens, veut-on mettre un plafond haut sur le cumul des points d'une personne chaque mois, le fait-on chaque mois. Euh, si tu ne les as pas utilisés, vas-tu les perdre à la fin du mois ou vas-tu les cumuler pour le mois d'après, etc, etc. Donc euh, on a des tas de façons justement de, de poser ces questions et je pense qu'on va voir arriver des tas et des, des tas de collectifs qui vont mettre en place des mécanismes comme ça d'auto-organisation et on verra une sorte de darwinisme social se mettre en place. Certains vont très bien marcher, d'autres vont certainement moins bien marcher, certains vont s'éteindre, certains vont faire des trucs absolument du genre « Big Brother euh, » 1984, et, et parce que des gens ont peut-être eu l'envie ou l'illusion que ça allait bien se passer sur des mécanismes plus autoritaires. On va voir plein de choses. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, je ne sais pas ce qui va émerger, mais ça m'intéresse de pouvoir composer des parties. Ça veut dire de pouvoir participer à l'élaboration de mécanismes de gouvernance autres que le seul et unique que l'on m'impose aujourd'hui. Ça, ça m'intéresse. Et à partir du moment où il y a de la composabilité, il y a cette infinitude qui peut, qui peut arriver. On n'a que les limites de notre imagination. Alors, question de Damien, Damien Brochier. Ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat ne relève-t-il pas d'une esquisse d'intelligence collective holomidale Super question. Et je trouve qu'il y a effectivement beaucoup à observer là-dessus. Donc Très bonne question. Merci à Damien. Alors déjà, notons que on a pris 100 personnes. On n'a pas pris 100 000 personnes. On a créé une intelligence collective originelle parce que on sait très bien faire ça. 100 personnes, ça reste encore... On sait gérer ça. Ça reste gérable. À partir du moment où on fait quelque chose de lent, comme se parler. 100 personnes qui jouent au ballon, non. Là, ça va trop vite. On s'arrête à 15, rugby. On ne connaît pas de sport qui vont, qui vont au-delà de ça. Hein. Donc, 100 personnes, ça reste dans le contexte d'un dialogue, de conversation, un nombre assez raisonnable pour de l'intelligence collective originelle. Donc, notons que qu'on l'a fait en intelligence collective originelle pour parler à une intelligence collective pyramidale, pyramidale. à savoir le, le gouvernement. Cependant, il y a beaucoup d'intelligence collective holomidale derrière parce que tous ces gens qui ont eu l'occasion de se réunir pour ça ont eu des reliances, des connexions à tellement de réseaux de gens qui réfléchissent, euh, je veux dire, l'écologie, les questions écologiques, ça relève complètement d'un sujet approprié par l'intelligence collective holomidale, d'autant que le pyramidal ne pourra jamais répondre à l'écologie. Je, je me désole des fois pour Nicolas Hulot, que j'aime tellement, je veux dire, dont, dont j'apprécie en tout cas l'intégrité, etc., qui n'a pas encore apparemment compris, comme tant d'autres, que tant qu'on fera du pyramidal, on ne pourra pas faire une écologie. Sérieuse, parce que le pyramidal amènera toujours à de la concentration de pouvoir, à de la concentration de richesse, à une économie de l'extraction. Donc, tout un ensemble de conséquences, au consumérisme aussi, parce que si on a de la monnaie rare, ça t'incite, ça m'incite à créer des externalités négatives quand on crée une entreprise. Bah, si je peux reporter les coûts à l'extérieur, les coûts environnementaux, les coûts sociaux, etc., je le ferai, tout m'y incite. Ça crée du consumérisme parce que pour l'argent rare, il faut le chasser, donc je vais inventer un produit qui ne sert à rien, mais je vais créer le besoin sur le marché, et ainsi de suite. Donc le pyramidal n'a pas dans son ADN la capacité de faire de la, vraiment de l'écologie. Ça veut dire de déployer une pensée systémique, et des organisations et des économies complètement systémiques. L'olomidal porte ce potentiel-là. Je ne dis pas que ça va le faire, mais on voit en tout cas, on dit quelque part que nécessité fait loi, Quelque part, l'évolution, elle crée les structures dont elle, a, dont elle a besoin. Et il me semble que les percées écologiques vont se faire sur de l'holomidal. Alors, au retour sur la question, sur ce, ce comité d'une centaine de personnes, je trouve très intéressant de voir donc, des gens qui, un, ont fonctionné en originel, mais eux-mêmes déjà très reliés sur un contexte holomidal. Je ne m'y trouvais pas, mais je, je me doute à quel point les maillages, les réseaux ont fonctionné. Et qui parlent à un pouvoir pyramidal absolument incapable d'appliquer dire, les directives ou les recommandations, même si après il y a les effets d'annonce, etc. Je me souviens, à la COP21, j'avais publié une vidéo, qui, malheureusement, je, je me sens très triste d'avoir un peu raison là-dessus, où je disais je « ne, je ne crois pas que la COP21 peut marcher », même s'il signe un accord, j'avais fait cette vidéo avant la signature de l'accord, des accords de Paris, euh, comment peut-on demander à des structures pyramidales d'appliquer une chose aussi complexe, un programme aussi complexe que la COP21 une aussi ambitieux, qui demande autant de, de structures systémiques Alors, j'ai euh, une interrogation parce que tu dis comment une organisation pyramidale peut gérer un problème aussi complexe que l'écologie, qui est un problème très complexe. Mais jusqu'à présent, l'intelligence pyramidale, à gérer des problèmes extraordinairement complexes comme bah, la naissance d'Internet, la diffusion, les câbles, le lieu dans lequel on est, j'ai interaction, là-dessous il y a tous les câbles sous-marins, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui nous connectent actuellement à Internet euh, dans une partie de l'Europe. Donc est-ce que c'est euh, structurel Est-ce qu'il y a des sujets qui sont propres qui sont mieux traités par l'intelligence holomidale, d'autres mieux traités par l'intelligence pyramidale. Et euh, ça me permet de relayer la question de Damien Brochier. Pardon, je l'ai cité, pardonnez-moi. La question de Gaynor Duprat. Peut-on avoir une description de la société holomidale et comment la mettre en place Se pose la question de la cohabitation avec un système pyramidal. Ça fait beaucoup de questions, hein, Jean-François. Alors, notons déjà que le pyramidal, la société à intelligence collective pyramidal a une capacité de gestion de la complexité gigantesque. Oui. Donc je ne dis pas qu'il s'agit d'une société simpliste et incapable de la complexité. Je dis simplement qu'elle a généré une telle complexité qu'elle atteint ses propres limites, mais déjà dans un monde effroyablement complexe qu'elle a créé. De même qu'à son époque, l'intelligence collective originelle a généré une complexité énorme qui l'a dépassée, qui obligeait à un saut évolutionnaire. Donc, euh, il faut penser les euh, systèmes vivants ou systémiques. Ça veut dire un système, quand il arrive à un tel seuil de complexité, soit il s'effondre, soit il se upgrade. Il y a quelque chose de plus grand, de plus complexe qui va émerger. Donc, le pyramidal gère des gènes complexité énorme et effectivement, nécessité fait loi, puisqu'on a tellement besoin de plus en plus de connecter les intelligences, les savoir-faire, les connaissances, etc., ben ouais, ça crée du câble partout, ça crée de la fibre optique, ça crée des ordinateurs, etc. L'intelligence collective pyramidale crée le lit, de, le sol, le terreau de l'intelligence collective holomidale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une relation de, générationnelle, littéralement, d'amour-haine, je le répète. Ça veut dire qu'elle a besoin de l'holomidale aujourd'hui, cette intelligence collective pyramidale, et en même temps, elle fait tout pour la rejeter. Donc, on a cette phase de turbulence. Alors, ensuite, dans l'holomidale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pyramidale. Ça veut dire que, et ça, on le voit dans l'évolution. Regardons le pyramidal. Il y a plein de choses de l'original dans le pyramidal. On continue à se réunir, notamment dans des salles de réunion en originel. On continue d'utiliser la langue. On continue d'utiliser plein de choses qui fonctionnaient bien dans l'original, que le pyramidal a intégré. Quand on voit l'évolution du vivant, il prend ce qui marche, et puis ce qui ne marche pas, il le rejette. bien, l'holomidal va certainement prendre plein de choses du monde pyramidal qui servent, qui marchent bien et puis rejeter des trucs qui ne marchent plus par exemple, il y a des moments où on a absolument besoin de chaînes de commandement genre il faut aller éteindre un incendie tiens voilà, s'il y a un incendie qui démarre ici dans... eh bien il va falloir appliquer un ensemble de procédures euh, répétées et là dans des chaînes de commandement pyramidales avec des process et on ne discute pas, on ne va pas se mettre en cercle pour méditer et discuter, on va appliquer des choses et on va obéir certainement à des ordres et des autorités mandatées et légitimes pour gérer cette, cette urgence-là. Donc voilà un exemple de chaîne de commandement qu'on va voir dans l'olomidal Et même aujourd'hui, moi, qui fais partie de, ce, de cette intelligence collective olomidal. donc un, un point de maillage de tellement de réseaux de gens, il y a des projets sur lesquels je me trouve complètement en leadership, un petit peu la locomotive qui impulser les choses qui, qui, qui donnent des, un petit peu les ordres, entre guillemets. Et puis, il y a d'autres projets sur lesquels je suis complètement, j'amène mon input sur, euh, sur ces choses-là. Donc, voilà un petit peu déjà, on voit comment ça peut prendre, effectivement, de l'ancien pour, pour faire le nouveau. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir des points de compatibilité et de coexistence entre des systèmes pyramidaux et holomidaux. On n'est pas obligé de décapiter les, les têtes pour que ça fonctionne. On, peut, on pourrait imaginer une transition en douceur. C'est ce que tu nous dis je dis les choses un petit peu différemment. Je dis que ça prend des ingrédients. Deux. J'ai du mal à penser que dans les décennies, les siècles, j'en sais rien euh, à venir, s'il y a ce fameux upgrade, que l'intelligence collective pyramidale totalement constituée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisse continuer à exister. Par contre, que l'intelligence collective holomidale utilise certains ingrédients de l'intelligence collective pyramidale absolument. Pourquoi rejeter ce qui, ne, ce qui ne marche pas Le vivant prend ce qui, le, ce qui, ce qui lui sert si et rejette bien, ce qui ne lui oui. sert pas. Alors maintenant, sur la transition. Ben, je crois que la transition, on la vit aujourd'hui. Quand on voit, les, notamment si on regarde la question du climat, l'appropriation de la question du, du climat, on la voit se faire essentiellement sur une intelligence collective holomidale. Toutes les questions de la citoyenneté, aussi de la réappropriation des territoires, donc de gens qui disent « attention, ça va quand même se casser la figure », redevenons euh, responsables de nos territoires et on veut le faire de façon auto-organisée. Il y a beaucoup d'holomidales dans tout ça. Donc, on l'observe et on voit euh, aussi à travers des, des mouvements comme euh, Extinction rébellion etc. Donc, euh, très organisé en holomidales et le désarroi qu'a le pyramidal pour répondre à ce genre de choses. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, avec, avec ensuite évidemment des manques de maturité, j'entends évolutionnaire, qui existent. Souvent, ces mouvements se constituent en revendications. Et là, j'ai peut-être un, un message avec mon cœur vraiment à, à partager. Je veux dire, de ne pas perdre trop de temps à revendiquer. Parce que même si à la tête des organisations pyramidales, même si on avait des présidents, des chefs d'État euh, ouverts à tout ça, les structures dont ils ont la charge complètement pyramidale ne peuvent pas appliquer ou gérer la complexité du monde que l'on a besoin d'avoir. Donc même s'ils disaient oui, ils auraient mal fou à appliquer, à appliquer tout ça. Donc euh, plutôt que d'essayer de revendiquer à des organisations incapables d'appliquer les niveaux de complexité du monde de demain, allons directement soi-même dans le Lomidal et constituons effectivement des collectifs et des systèmes économiques qui nous intéresse. On va balbutier Oui. Y a-t-il des risques Oui. Va-t-on se planter Certainement. Pas plus que maintenant. finalement. Mais voilà, au moins, ouais. on, on a peut-être plus de composabilité. Euh, Dis-moi une, une question bête euh, parmi d'autres. Je n'ai jamais dit que je poserais des questions intelligentes. Ça faisait partie du 10, Jean-François. Dans une société holomidale, il n'y a plus de stars. Il n'y a plus de, de chanteurs illustres. Il n'y a plus de stars du foot. C comment ça se passe euh, comment on sélectionne les meilleurs joueurs Qui va les voir Plus personne va aller au foot Qu'est-ce qui se passe Ça me semble, Le pas semble difficile. Autant je vois bien dans la science ce qui se passe, autant dans l'application concrète au quotidien. Je vois mal comment on peut éviter, ou explique-nous comment on peut éviter plutôt ce retour au pyramidal de manière cachée ou sournois. Il faut rester très précis dans les, dans les mots. Quand je parle de pyramidal, je parle d'un système de société qui repose sur la concentration du pouvoir, les chaînes de commandement, la division du travail, monnaie rare. Voilà les quatre grandes signatures. Il y a d'autres choses, mais restons simples. Dans ce monde pyramidal qui semble émerger, encore une fois, j'en je, fais pas... Oui, oui. holomidal, euh, merci. J'en fais pas un système politique. Attention, j'en je, fais un système, enfin quelque chose d'évolutionnaire qui semble émerger. D'accord Mais bien sûr qu'il y aura des stars. Je veux dire, il y, y aura peut-être par contre une différence entre de l'autorité, ça veut dire quelque chose d'institutionnalisé, j'ai autorité pour te demander des papiers ou j'ai autorité pour te faire passer tel ou tel examen ou enseigner dans une université, etc. Donc un système vertical institutionnalisé qui me donne autorité pour versus du leadership. Le leadership, on peut peut-être me donner du leadership, mais ça, ce leadership, je ne peux pas arriver quelque part et dire les gars, les amis, là j'ai du leadership, mmh. ça ne marche pas. Par contre, les gens peuvent me donner, tout comme dans cet exemple de démocratie liquide. Donc, si je joue très bien au foot, mais il y a quoi qui empêche que j'ai des milliers de fans, que je fasse partie d'une équipe constituée internationale, etc. Si j'ai une vraie légitimité sur les questions de l'énergie, par exemple, il y a quoi qui empêche que des milliers ou des millions de gens me donnent des voix pour voter ou participer à des décisions. Donc, je le répète, il ne faut pas parler du tout passer du tout vertical autour horizontal, ça ne met pas à plat les choses. Nous avons des différences. Nous avons des hiérarchies également. Mais il faut savoir quelles hiérarchies vont nous plaire, vont nous servir et lesquelles il faut laisser de côté. On a des hiérarchies de taille. Allons-nous donner du pouvoir suivant la taille dans une entreprise Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Peut-être par contre au basketball, oui. Euh, nous avons des hiérarchies de compétences. Moi, je préfère faire confiance à quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans d'expertise de, sur un sujet, par exemple un chirurgien ou une chirurgienne, ou quelqu'un qui conduit qu'à quelques années, plutôt que quelqu'un qui débute. Normal qu'on hiérarchise des responsabilités. Donc il faut voir cette société holomidal comme finalement beaucoup plus organique et beaucoup plus naturelle, à savoir, bien sûr, qu'il y aura des gens qui concentrent des leaderships ou qui concentrent des formes de pouvoir. Il reste à savoir si ces concentrations s'inscrivent dans le dur, ça veut dire qu'on ne peut plus y toucher, ou s'il y a quelque chose d'organique qui fait que, ben oui, c'est quand ça doit tourner, quand ça doit changer, ça change. Voilà. D'accord. Donc, tu, tu, tu es passé assez rapidement sur les quatre caractéristiques de, des sociétés pyramidales. Ça vaut quand même le coup que tu les redétailles encore parce qu'il y a une notion de commandement. Donc, tu peux, tu peux nous les rappeler, Jean-François. Alors, il y a donc concentration du pouvoir, concentration du pouvoir, donc quelques donc, personnes en charge des décisions. Oui. Chaîne de commandement. On a pris les décisions. Il faut les appliquer. Par exemple, on dit il a un premier ministre qui dit confinement. Il bah, faut l'appliquer si on veut jouer cette, cette partie là, bien sûr ou bien euh, une personne qui dirige une entreprise qui dit, ben voilà, okay. nous allons lancer telle ligne de produits, conquérir tel marché, etc., il ben, faut l'appliquer, chaîne de commandement. Troisièmement, division du travail. Ah oui, ensuite, il faut qu'on fasse des tâches accessibles à l'individu en tant que tel. Donc, euh, fractionner ça dans ces chaînes de commandement, diviser ça, pour que ce que tu fais, ce que je fais, chacun fait, reste à taille humaine, donc faisable. Et puis, quatrièmement le plus difficile à comprendre, ce qu'on appelle une monnaie rare. Ouais. Ça veut dire le système monétaire que les intelligences collectives pyramidales ont pris, ont choisi d'avoir au cours des âges, restait ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit ce qu'on appelle l'argent. Nous avons à notre disposition la capacité de créer des systèmes monétaires tout à fait différents et qu'on va certainement voir arriver dans le monde holomidal. Et donc des mécanismes économiques tout à fait différents. Alors, j'ai bien conscience en disant différence, ça nous dit pas ce qu'il va y avoir. C'est ça. Et tu nous as dit que tu n'étais pas euh, Madame Boule de Cristal, donc euh, c'est bien clair. Et tu restes chercheur en intelligence artifici euh, artificielle, pardon, tu vois. On fait le lapsus en intelligence collective, ça ne veut pas dire que tu prévois l'avenir. Est-ce euh, qu'il y a un ensemble aujourd'hui de règles comme celles qui définissent assez simplement, euh, et tu l'as dit de manière assez schématique, une, une civilisation pyramidale, est-ce qu'il y a un ensemble de 4, 5 valeurs qui permettent de nous faire une idée claire Ah oui, un système holomidal, donc je comprends bien qu'il n'y a pas de chaîne de commandement, même si ça peut coexister, mais c'est une structure euh, pyramidale. Je comprends bien qu'il y a une, qu y a une, une monnaie qui n'est pas une monnaie rare, et là, euh, c'est toujours conceptuellement difficile de comprendre ce que c'est qu'une monnaie... Euh, par rare, abondante, on m'a parlé de constellation de monnaie. Est-ce qu'il y a quelques critères qui permettent de caractériser une société holomidale ou une structure holomidale Et puis après, il fallait qu'on passe à la dernière partie, parce qu'il est déjà 19h25. On a une dernière partie. Ne vous inquiétez pas, chers amis, chers amis, euh, on va conclure euh, très brièvement, on restera dans le timing, dans le respect du timing, et on répondra à toutes les questions. Alors, sur l'holomidale, je pense que personne aujourd'hui peut d'écrire toutes les caractéristiques, puisqu'il s'agit d'un bébé qui vient de naître, donc encore tout à fait balbutiant, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut dire. Déjà, il y a du réseau. Ça veut dire qu'il y a de l'Internet, ou ça prendra peut-être un nom différent, mais il y a du maillage, en il tout cas, maillage. de machine à machine, relié par de la fibre optique, des ondes, peu importe, il y a du maillage. On voit aussi, et ça on l'observe sociologiquement, des humains beaucoup plus individués. Ça veut dire beaucoup moins normés. L'intelligence collective pyramidale a besoin de systèmes normatifs, et notamment de normer les gens. Les écoles de l'intelligence collective pyramidale font des gens euh, très normés, ou où, où très prévisibles, oui, ça. dans le sens où si on veut qu'une chaîne de commandement marche, il faut des gens prévisibles. Absolument. Si le matin, tu te l'avais dit, ah ben non, aujourd'hui, j'ai envie de faire de la poésie ou faire l'amour avec ma compagne ou de partir euh, faire le tour du monde. Et si tout le monde faisait ça, ça ne marcherait pas très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un conditionnement euh, culturel, culturel, religieux ou autre, moral en tout cas, parce que les gens fonctionnent donc, dans des carcans idéologiques qui permettent, donc normatifs, qui font qu'on a des humains extrêmement prévisibles dans le pyramidal. On observe en sociologie, euh, un mouvement mondial vers de l'individuation. Ça veut dire des gens qui se disent, bon, souvent dans un middle life crisis, comme on dit, mm -hmm. pour notre génération, chez les jeunes beaucoup moins, de se dire, bon, mais finalement, ok, j'ai bossé 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour ça. Pourquoi J'ai gagné du fric, ouais, mais j'ai perdu ma vie. Quel sens Vendre plus de quoi Quel sens ça Ai-je participé au bien-être du monde Peut-être pas forcément. Euh, « Mon emprunt, mon mariage, machin, la maison, le crédit, le chien, tout ça, hein, ça me parle peut-être moins. Je représente quoi pour moi Quelle, quelle image j'ai ?» Et on entre dans un chemin de connaissance de soi, de crise souvent, et donc d'individuation forcément, parce que quand on commence à se connaître, on commence à faire une sortie de matrice, hein, en tout cas des mécanismes de normalité dans lesquels on a opéré. Donc euh, opéré par l'extérieur, on devient quelqu'un qui s'opère par l'intérieur, et ça, ça change beaucoup de choses. Ça, on l'observe. On l'observe en sociologie et ça constitue certainement une des signatures de cette intelligence collective holomidale. En sociologie, on entend par exemple le terme de créatif culturel. Ça veut dire en fait ces gens voilà, qui s'individuent, qui ont une conscience écologique, qui veulent relier l'être et le faire. Donc qui est une cohérence entre ce qu'il y a au fond de leur être et les actions qu'ils vont porter dans le monde et vice-versa. Voilà une autre signature de l'intelligence collective holomidale. On voit aussi des changements de paradigme comme le passage à de l'open source ou les communaux, les communs. C'est-à-dire que quand même, il y a tellement de choses aujourd'hui dont nous nous considérons propriétaires. Euh, non, les amis, ça marche peut-être avec quelques personnes qui contrôlent, mais s'il y a beaucoup de monde, là, il va non falloir sens. partager, il va falloir recycler. Mmh. Ça ne marche plus comme ça. Donc, changement de paradigme aussi également. Donc, la notion de propriété qui relevait d'une des signatures aussi de l'intelligence collective pyramidale va probablement s'estomper, devenir éventuellement même un non-sens ou quelque chose de très limité, beaucoup plus limité dans l'Holomidal. On peut voir, euh, alors il y a bien sûr cette grosse partie que j'ai occultée, mais on va voir justement des systèmes ou des infrastructures monétaires différentes des banques centrales, de l'argent. On peut peut-être en dire quelques mots après, si, si tu as envie, ou on laisse ça pour euh, une autre fois. On a, choses, on a plein de choses à dire. Cette dernière petite partie, puisqu'on n'a plus, plus beaucoup de temps, Jean-François. Euh, merci. Le thème de la soirée, c'était passage de l'homo sapiens à l'holo sapiens. Donc, qu qu'est-ce qu que je peux faire, moi, aujourd'hui, pour faire un pas dans le, dans le monde de l'holo sapiens et me débarrasser de mon vieil homo sapiens. Donc tu parlais de se débarrasser de quoi, d'aller vers quoi Qu'est-ce que je peux faire concrètement sans être un spécialiste des crypto-technologies auxquelles je ne comprends rien Qu'est-ce que je peux faire Quelle est la première chose que je peux faire Et comment faut-il que j'aborde cette, cette uh, holomidalité <rire> On invente de nouveaux mots. Oui, oui, ça pas de problème. Alors effectivement, je, je définis ce terme par holo sapiens, ça veut dire cet humain qui va vivre énormément en réseau, ça veut dire à la fois qui, a un, qui garde un être biologique dans la biosphère, ce corps que nous avons chacun, toi et moi, qui interagit dans un espace physique comme on le fait, mais en même temps, un corps ou un être digital, un digital self ou un être numérique, son soi digital, je l'appelle comme ça, parce qu'en même temps, toi et moi, nous existons dans les réseaux sous forme de pixels. Nous avons peut-être des comptes sur les réseaux sociaux, etc. Donc, nous avons aussi une existence en ligne. Et donc, euh, aujourd'hui, nous vivons d'ailleurs chacun une sorte de tension entre comment vivre dans le monde biologique et comment vivre dans le monde digital. Tout à fait. Notons aussi que ma personnalité digitale aujourd'hui ne m'appartient pas. Elle appartient à des seigneurs. Elle appartient à Mark Zuckerberg, à Facebook, à, à Google, à Apple, etc. Ça pose une vraie question euh, politique. Ceci dit, donc, l'évolution vers l'holo sapiens, on peut imaginer en tout cas des humains qui auront trouvé un équilibre entre leur vie biologique dans l'espace physique, la physiosphère et la biosphère. Et puis la noosphère, ça veut dire l'espace symbolique, l'espace donc aujourd'hui qui vient dans les pixels, les fibres optiques et tout le soi digital. Comment ça va s'organiser Comment je vais exister dans ce monde-là Il y a plein de questions politiques. Je sais en tout cas une chose, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là si mon moi digital appartient à d'autres. Je veux devenir souverain de mon moi digital, peu importe les formes qu'il qu va prendre. Pour cheminer vers ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà en avoir envie. Je veux dire, si je me dis j'ai peur, il y a un truc qui m'arrive et qui me tombe sur la tête, j'ai déjà perdu. Oui. Donc euh, peut-être s'inviter à une exaltation et à explorer. Je ne peux qu'encourager à explorer ce qui, se, ce qui se passe, lire, comprendre, participer à des soirées comme, comme celle-là. Il y a des tonnes de trucs sur, sur Internet. Il y a ma chaîne YouTube placement produit, etc. Il y a plein de façons, en tout cas, de, de développer son esprit critique et sa sensibilité à tout ce qui arrive. Ensuite, de participer à des actions citoyennes parce qu'elles demandent de toute façon de l'auto-organisation. Elles nous mettent déjà en face du cahier des charges. Et notamment aussi de participer à des monnaies locales. On voit plein de, de villes ou de territoires qui se dotent de monnaies locales. Ça veut dire une monnaie qui dit, ben voilà, cette monnaie-là, tu ne peux la dépenser pour acheter ta, ta baguette de pain ou avoir un, un produit ou un service que sur un territoire local. Alors, ça reste encore très ancien monde, tout ça. Mais on commence à faire déjà des petits pas dans ce, dans ce sens-là. Et puis, j'ai très envie de dire euh, d'entrer dans ce processus d'individuation. Ça veut dire de se questionner soi-même sur tous les systèmes normatifs auxquels nous participons. On a l'impression d'avoir de l'autonomie, mais en fait, on pense suivant une matrice, suivant une doxa, les Grecs avaient déjà ce, ce terme-là, à des niveaux qu'on n'imagine pas. Et ça demande effectivement un véritable effort, une volonté de questionner. Il s'agit d'entrer dans un, une approche socratique, en tout cas, de se questionner soi-même, de se dire, se questionner sur le sens de la vie, sur le sens de nos actions, notamment sur la cohérence entre les désirs les plus profonds de mon être et les actions que je mène dans le monde. Donc il y a un chemin de connaissance de soi, et là on peut peut-être aller un peu plus là-dedans si ça t'intéresse. C'était exactement ce que j'allais te dire en préparant cette, ce, ce, cette conférence, tu m'as dit, mais au fond c'est un chemin de connaissance de soi, et ça rejoint peut-être la l'individuation quand je commence à me connaître, je commence à regarder ce qui n'est pas cohérent dans mes actions, et si je décèle ces incohérences, si je comprends bien, je vais arriver assez naturellement à un fonctionnement de type holomidal Je vais dire les choses un petit peu différemment. Tu n'as que très peu de chance d'avoir envie de faire société, donc de te diriger vers les options holomidales s'il y a un upgrade, encore une fois, hein, s'il si y a une évolution qui se fait. Tu as peu de chance d'aller là si tu ne passes pas par un questionnement profond intérieur. Si tu restes un modèle de conformité à la matrice actuelle, bon, ben, tu peux t'y sentir très heureux. Attention, je ne dis pas qu'il faut sortir. Je dis si tu commences à te sentir Malheureux ou en incohérence avec toi-même, ça veut dire que tu vois que dans la société, les modes de consommation, ce que tu manges, ce que tu dis, les vêtements que tu portes, la façon que tu as de vivre une relation amoureuse, le monde du travail dans lequel tu opères, si tu sens que ça ne colle plus très bien, à ce moment-là, la première étape consiste à aller dans un chemin de connaissance de soi. Ça veut dire se questionner, s'analyser. Alors comment on le fait il y a des tas de façons. Il y a la méditation, il y a la thérapie, la psychothérapie, les, les analyses. On peut faire un tour du monde. Enfin, on peut aller dans des retraites spirituelles. On peut lire, on peut, on peut lire aussi. On, on peut, peut lire, etc. Dans tous les cas, il y a se donner du temps à soi, de toute façon. Commencer à prendre soin de soi et se donner du temps à soi et sortir de cette logique productiviste ou utilitariste de soi-même pour se donner le temps de l'être et rééquilibrer l'être et le faire. Ça, extrêmement important, donc de s'offrir ce temps-là. Cela passe-t-il par des crises La plupart du temps, oui. Moi, j'ai connu les miennes et puis je vois tellement de gens autour de moi passer par des crises. Chez les jeunes personnes, peut-être moins, quoique je le vois au niveau de la génération de mon fils. Ils passent à leur âge, peut-être, par des crises que d'autres pourront avoir, ont pu avoir plus, plus tard. Étonnement, parce oui. que je vois mon fils et tant d'autres des jeunes gens qui ont choisi de ne pas passer par le système normatif, ça veut dire de ne pas passer par les études, les diplômes, etc. Pour autant, des jeunes gens qui ont une soif d'apprendre extraordinaire et qui ont un ensemble de connaissances incroyables de terrain ou de connaissances acquises sur YouTube ou dans leurs réseaux sociaux, etc. Mais qui pour autant ne savent pas comment s'engager dans le monde, comment devenir eux-mêmes dans le monde, parce qu'il n'y a pas de matrice extérieure qui va leur donner des voies toutes tracées, quitte à les contester plus tard. Et donc, il euh, n'y a pas le mode d'emploi non plus. Ça ne dit pas, ben voilà, en fonction de tes caractéristiques, de tes qualités, tes faiblesses, de ce que tu as appris, voilà ce que tu vas pouvoir faire. Ils doivent s'inventer eux-mêmes. Ils doivent inventer leur être biologique, digital, social eux-mêmes. Quand on a euh, 18-20 ans ou 25 ans, ça ne s'avère pas donc, super bon, facile. Surtout quand tout dans le monde aujourd'hui renvoie. À, ben Tiens, va, soit dans de la conformité, tu gagneras ton fric, tu auras ton petit appart, tous les trucs-là, ou confrontent à un mécanisme d'horreur, de voir la violence du monde, l'horreur euh, écologique, etc. Donc ces jeunes personnes vivent aussi une crise. Mais dans tous les cas, il y a cette connaissance de soi comme une étape indispensable, je vais dire première, vers laquelle aller. Ensuite, plus on va vers la connaissance de soi, plus des, des synchronicités vont se mettre en place. Ça veut dire, devenant quelqu'un d'autre, les personnes ou les actions les événements que j'attire ou que, qui ne vont pas se produire vont changer. Il va y avoir une modification dans le subtil qui va se faire. Et là, effectivement, il y a de grandes chances pour que si tu engages ce chemin, tu vas déjà te développer spirituellement. Ça veut dire y a fait spirituellement, ça veut dire la connaissance de soi, soi oui, forcément. Ça, oui. Il n'y a pas d'expérience de, spirituelle sans connaissance de soi. Ça va ensemble. Et tu vas avoir envie de faire société. Et si tu as envie de faire société tu auras d'autant plus envie que tu ne veux plus retourner dans le pyramidal. Parce que tu as justement vécu cette crise du fait que le pyramidal ne te convenait plus. Alors on voit un flux migratoire, on l'observe en sociologie, on voit plein de gens qui sortent notamment du monde pyramidal, par exemple du monde de l'entreprise classique, qui disent « bon, ça ne me convient plus, j'en sors ». Beaucoup vont revenir dans des structures à intelligence collective originelles, à taille humaine, et humaine, une fois de plus. Tant mieux, je veux dire, on va dans une start-up ou bien on va dans un groupe d'action citoyenne local. On va éventuellement sur un rond-point de gilets jaunes aussi où se, se retisse un tissu humain, une maturité citoyenne qu'on avait perdue parce que noyé dans, les, dans ces trucs énormes, pyramidaux, etc. Donc, on voit déjà ce, ce mouvement se faire pour beaucoup vers l'originel. Et puis, s'aperçoivent que oui, l'originel, le petit groupe, Très bien, mais on vit quand même ouais. sur une planète. Oui, oui. ça, c'est limite. Oui, oui. Euh, les gens qui brûlent la forêt amazonienne, ou moins qui euh, est une empreinte écologique désastreuse, ça a un impact les uns sur les autres. Donc, on ne peut pas faire l'économie du global également. Si on veut aller dans le global, on a l'obligation de l'intelligence collective holomidale. On peut faire un retour en arrière. On revient à une civilisation humaine tribale, peut-être. Peut-être que ça va arriver. Mais si on va vers une évolution de la complexité humaine, ça nous mène vers l'holomidal. Je veux dire par là qu'à partir du moment où tu engages cette connaissance de toi, tu vas naturellement faire une sortie de cette matrice pyramidale, tu vas la questionner, tu auras certainement envie d'aller vers des espaces à taille humaine, ce qui s'avère normal, mais en même temps connecté et interconnecté dans l'holomidal. Ouais. Je précise que l'holomidal, ça ne veut pas dire soit seul dans son coin sur son smartphone et son ordinateur. On a bien compris. Hein, ça veut ça. dire on vit avec les autres. Il y a bien sûr la vie biologique et aussi on communique avec des gens à l'autre bout du monde pour les mêmes raisons. Avant de rendre la parole à Georges Bermond qui nous avait promis de conclure, il est temps. Il est temps pour toi, Jean-François. Et C'était trop court de, de, de conclure. On avait, on avait commencé en disant, bah voilà, la bonne nouvelle, c'est que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. J'espère qu'on a convaincu euh, l'auditoire, les gens qui nous ont fait la gentillesse de rester et d'être jusqu'à la fin, qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle. Tu as un mot de conclusion, quelque chose que tu veux donner. J'ai bien retenu que le chemin de connaissance de soi était la porte d'entrée pour rentrer dans une société ou dans une civilisation euh, au le Bidal, enfin à titre personnel. Euh, sur quoi on peut conclure en quelques phrases Peut-être déjà sur cette, cette tellement belle phrase que j'aime tellement, « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse », qu'on prête à Gandhi alors qu'en fait, il s'agit d'une maxime plus ancienne qui se perd dans l'origine des temps. Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que nous vivons dans un monde, si on écoute les nouvelles, les médias, ça ne nous parle que des arbres qui tombent. La structuration des médias aujourd'hui sert à nous parler des arbres qui tombent, toutes les catastrophes qui, qui ont lieu. Si je veux comprendre la forêt qui pousse, je dois me donner du temps, justement du temps à l'être. Je dois aller dans cette forêt, m'y installer, méditer, marcher, pas chercher nécessairement à analyser. Alors oui, bien sûr, de temps en temps, il y a un arbre qui, qui tombe. Mais si j'y reste, je vais laisser s'activer une intelligence non plus simplement rationnelle, analytique, mais transrationnelle. Ça veut dire qu'il se nourrit de milliers, milliers, milliers, millions de signaux faibles que je ne peux pas analyser, qui passent sous le radar de mon analyse et de ma conscience, mais qui quand même nourrissent mon être et vont me faire voir et comprendre instinctivement qu'il y a quelque chose dans tout ça, derrière ces apparentes catastrophes qu'on me sert dans le monde conventionnel, il y a quelque chose peut-être qui se tisse. Et ça n'élimine absolument pas les arbres qui tombent, je le précise. Donc, si je deviens, si deviens quelqu'un de sensible aux signaux faibles, ça veut dire ce qui se passe entre les interstices, dans le silence. Hein Lorsqu'on raconte une histoire, on ne raconte qu'une séquence de signaux forts. Il y a eu ça, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu tel événement, et ainsi de suite, et un tel a dit que, et puis ça a provoqué telle chose. Mais entre toutes ces séquences d'événements, il y a l'infinité de l'univers qui continue à fonctionner, dans le silence, en dehors du langage, en dehors de ce qu'on sait dire. Cette pleine présence, cette pleine conscience, ça, on peut la développer tous. On n'a pas besoin de faire des études pour ça, on n'a pas besoin d'argent pour ça, on n'a même pas besoin d'une très bonne santé pour ça. La conscience, la présence à soi, la pleine conscience, on peut la manifester, la pratiquer à tout moment. Et ça, ça nous fait rentrer dans la forêt qui pousse. Ça veut dire de voir ce qui, ou sentir plutôt, ressentir, mais très très fort, quelque chose de au delà de la conscience analytique. Ça nous fait évoluer, ça nous permet de développer une conscience dite transrationnelle, pas irrationnelle, transrationnelle. Il y a toujours la raison qui fonctionne, mais on va au-delà de cette connaissance analytique de la raison. Si on adopte cette posture, déjà, en soi-même, s'écouter, on constitue soi-même une forêt. Il y a énormément de signaux faibles. Et si on apprend cette écoute fine du monde, et notamment en se désintoxiquant des chaînes en continu, de tous ces médias qui nous racontent un narratif d'arbres qui tombent, oui. qu'on écoute les signaux faibles, qu'on va voir ce qui, se, ce qui se passe sur Internet, qu'on lit des fils de tweets, qu'on écoute les gens, qu'on se met à cette sensitivité digitale, on peut commencer à voir des choses émerger, et non seulement à les voir émerger, mais à devenir aussi un participant, une participante de ça. C'est merveilleux, Jean-François. Merci. Georges, je te laisse euh, la, le mot de la fin, la conclusion. On remet, puisqu'on est à proximité. ...de formation professionnelle. COSERVIT, la société DB Square, Effective yel, Les Yellow, Interction, qui nous a reçus, SMA Technologies, Télévision de France... Merci aussi à Pierre Grandchamp de Big Love Agency pour son animation du débat. Merci, Jean-François. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Euh, je pense que nous allons cheminer de l'intelligence collective pyramidale à l'intelligence collective holomidale, Tout doucement, gentiment, et on te suivra. Merci. Merci beaucoup de, de m'avoir accueilli. Merci aussi à toute l'équipe technique de la société ITECOM. Et merci aux membres du COPIL qui ont participé et qui ont contribué à la réalisation de cette soirée par leur présence toute l'année. Laura Vignon, Denis Amblard, Jean-Charles Callot, Philippe Gambini, Guillaume Goury et Nicolas Mongereau. Bonne soirée à tous et merci. Au revoir.